Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 17e épisode de cette saison. Je suis très heureux de vous retrouver en tant que présentateur de celle-ci. Hein. À croire que pendant les 16 d'avant, je ne présentais pas. Bon, j'avoue, je pars un petit peu en couille. C'est aussi parce que je suis très content de vos retours sur le Zach en Roulib de la semaine dernière avec SDM. C'était la première de Zach en Roulib Boost Capé. C'était une spéciale. Et j'ai quand même le sentiment qu'on a fait un bon travail avec Colombien. Donc c'était top. Je pense que la prochaine, ce sera le 8 mars. Normalement, vu qu'on a fait le 8 février, 8 mars, on tiendra un rythme de une par moi et c'est cool, je me permets de vous parler un petit peu du calendrier des invités à venir donc c'est assez top, vous connaissez la semaine prochaine j'aurai le grand plaisir de, de battre le fer avec Monsieur le V12 voilà, une, une légende de Youtube, de Call of Duty et compagnie, donc pour un lot de nostalgie je pense que ça va faire plaisir à certains d'entre vous dans deux semaines, il y, y a Joël qui m'avait pris la tête et je pense que c'est assez cool parce que du coup je vais avoir un invité euh, sous la personne de Julien Chiez qui viendra ici, Voilà, journaliste jeux vidéo et compagnie, bah, ça fait plaisir 8 mars, du coup comme je vous ai dit, on essaye de de rebattre le truc avec Bouskapé. donc Il y a eu des premiers noms d'artistes qui sont sortis, je ne vous cache pas qu'il y a des choses très intéressantes qui sont venues, donc je me dis que c'est cool et que ça risquerait de susciter votre intérêt. Et enfin, le 15 mars, si tout va bien, Monsieur euh, JDG, voilà joueur du grenier, euh, Frédéric, euh, qui passera ici et qui me fait l'honneur de, de venir faire un tour là. Voilà les amis pour euh, cette présentation, ça fait plaisir. Maintenant, aujourd'hui, vous le savez, je reçois quelqu'un que vous avez demandé avec grande insistance. C'est une des seules personnes avec qui j'ai reçu des tweets encore un jour sans un accord libre de cette personne. Donc je suis ravi de vous le donner aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sa première interview comme ça dans ce format et il me fait l'honneur de venir dans un accord libre. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Carnage de chez OTP. Comment vas-tu, monsieur euh, Salut, bah ça va. Tranquille ça va, pas tranquille, mais ça va. Tu, franchement, tu m'as fait l'honneur de venir ici. Euh, franchement, c'est assez lourd. Franchement, vraiment, je suis très heureux de te recevoir. Et tu sais, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai qu'il passe pas souvent à la caméra et tout, ça peut être super intéressant de l'avoir. Et le fait que tu m'aies donné un petit peu l'honneur de ça, ça me met un sourire, gros. Bah ouais, j'ai accepté. Bon, c'est juste parce qu'on se connaît bien, tu vois. Mais j'avoue que ouais, je ne suis pas trop du style à, à donner des interviews, si je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Quoi. Ouais, ouais c'est normal pour toi, tu vois, il y a le côté avant... enfin, dehors, derrière la caméra, devant... Et ça, etc. Je respecte un peu, t... je respecte trop le travail devant la caméra, C'est un... les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un métier à part, tu vois. Donc... Non, mais ça se comprend, c'est ouais. total. De bah, toute façon, on va parler de ça aujourd'hui, tranquille. Hein. Là, là, dans le chat, ils sont très, très, très contents. Hein. Trop hlou, trop pipou, trop beau bébou. Bah ben voilà, regarde, tu vois, les gens sont contents de te voir, ils t'aiment bien, ils t'aiment bien, tu le sais, tu le sais. Ça va, as passé un bon week-end, tout roule, tout va bien en ce moment Ouais, en vrai, ouais, la... C'était l'Ostar, on passe on passe mentir, il y a pas de. On est sous l'eau, l'e-sport, euh, full geekage ce week-end. Mm -hmm. euh, bah sinon, ouais, cela c'était tranquille. Euh, on revient, on descend un petit peu de Nice, qui était quand même assez énervé. Ouais. Et, et Sinon, ouais, tout va bien. Ce que j'allais dire, genre ces petites périodes après un gros événement comme Nice, ça la, doit être bien un peu de poser le bah, à... En vrai, y a la, la retombée est un peu dure. D'accord. Parce que passer d'un événement en studio, c'est dur, vraiment très dur. Euh, mais en vrai, ça fait du bien de se poser un petit peu. Ouais. Sans plus, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, la LFL, vous l'avez fait en ligue On l'a fait en remote, ouais. ouais. Alors que là, c'est hécatombe pour moi. C'est un peu ah, relou, tu... ouais. Ah, ouais c'est vraiment, tu passes de Nice en studio et en format remote. Euh... Du même du point de vue de light, tu vois, il y a beaucoup de gens qui étaient contents. Mmh. Mais ça reste quand même schlag, tu vois. Ouais, genre... ça fait un peu souffler, ouais. ouais. Surtout en plus là pour le coup c'est tu sais, tu un extrême mal genre. Ouais. Big live à Nice, à remote avec à la maison. Et tout, là les mecs on se libarde chez eux, bon <rire> c'est pas ouf quoi. Ouais, pas terrible, mais bon je suppose aussi que ça peut donner une petite semaine de vacances chez toi et tout. C'est ça ouais. Après nous en régie on est on est tout en régie, il hein. y a que les casseurs qui sont. D'accord. Ok ok je capte. Je, je savais pas, je pensais que tu le faisais peut-être chez non. toi pour l'occasion. Ok bon bah tranquille. Bah écoute on va commencer gentiment, Zakaro Libre c'est également une routine, une petite routine gentiment donc on veut, on a envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Je vais me permettre de te demander du coup le classique, qui es-tu? D'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur Nous t'écoutons. Alors, euh, mon pseudo du coup c'est Carnage. Euh, tous mes collègues m'appellent JP pour Jean-Philippe. Euh, niveau études, euh, bon, bah, on est proche du niveau traitant, c'est-à-dire que je n'ai pas le bac. D'accord. Euh, J'étais juste un gros rêveur. Euh, bah du coup, bah ouais, j'ai pas le bac. Euh, je viens de quelle ville un peu Bayonne, je suis née à Bayonne. T'es un mec du sud un peu Un mec du sud ouest. Ouais. Et ça va, c'était cool la vie là-bas quand ouais, tu étais ça... plus jeune et ah, tout oui, Ça n'a rien à voir avec ici, ouais. Raconte, c'est quoi les différences de quand tu étais plus jeune et tout euh, Bah déjà, tu... j'ai une anecdote assez marrante, c'est que ma mère, quand elle est venue sur Paris, euh, elle est rentrée dans le métro pour la première fois, ouais. elle a fait un truc que personne ne fait, elle a dit bonjour aux gens. Ouf. Et du coup, a... les gens, ils se retournaient en mode de... ⁇ va bah, nous demander des, des thunes, tu vois, mais... <rire> ⁇ en fait non. Attention, il bah, ne faut vois... pas brusquer les gens ici dans ouais. le métro. Non <rire> mais non, non ouais, l'ambiance est... est pas pareille, et, euh... et là c'est vachement speed, tu vois. Euh, c'est pour ça qu'avant ah bon, j'ai vécu sur Paris euh, quelques années pour ouais. être proche du travail ouais. mais je pouvais pas tu vois parce que concrètement euh, euh, en régie euh, tu es souvent sous stress ouais. y a en fait t'es pas tout temps sous stress mais on va dire qu'il y a des, as des passages dans le live où tu es quand même au taquet et quand tu sors et que es perma sous stress même dans la ville c'est un peu chiant tu vois donc okay. euh, je préférais m'éloigner un peu là. Je comprends mais après bon vu que la majorité des prods est ici je suppose que tu t'as même pas le choix. En bah fait. ouais là c'est ça qui est un peu chiant. J'aimerais même avoir un OTP Aix ou un OTP Bayonne, tu vois mais non ils veulent pas. Je bah, Si c'est normal ça peut mm -hmm. se comprendre. Ça c'était comment un peu la, la vie là-bas quand tu étais plus jeune genre euh, quand t'étais au collège au lycée tu étais quel type d'élève genre tu étais plutôt un mec euh, studieux ou tu étais juste un gars un peu dissipé non. qui était pas trop dans le bail. J'étais en vrai j'étais un... un peu un branleur, euh, je geekais beaucoup et j'étais vachement en rêveur quoi. Euh, J'avoue que ça m'intéressait pas trop euh, l'école. J'étais plus, moi j'étais, vraiment je rentrais chez moi, je matais des vidéos YouTube euh, du catch, euh, du MMA et tout ça, et j'étais à fond dans, dans ça, et j'étais plus un mode rêveur qu'un studio quoi. Tu, tu te brûlais au catch euh, Ouais bah, en fait, moi ce qui m'intéressait, euh, c'était surtout l'aspect bah, prod en fait, tu vois l'aspect pyrotechnique, les feux et tout ça, et du coup je matais vraiment, mais il y a des fois où je matais des centaines de fois dès les entrées de catcher tu vois. Mmh. j'ai en mode de cygne quoi. Et du coup j'étais pas trop au studio quoi. Quand j'arrivais à l'école j'avais des cernes de fou et parce que je jouais à haut et je matais du catch quoi. C'est assez Donc marrant ça. parce que tu vois genre dans les trucs de catch, les Summerslam, des trucs comme ça, il y a plein de mecs qui tapaient genre le nom du catcher suivi de entrance pour bah, avoir oui, la musique. tu ça, tout le temps. Et... temps suivi aussi pour <rire> <rire> <rire> oh, bordel. Et donc du coup, genre, déjà à l'époque, ce genre de petits détails et tout technique, même quand tu étais plus jeune, ça te mettait petit étoiles ouais. dans les yeux. En gros, moi, mon rêve euh, quand j'étais petit, c'était d'être euh, euh, dans la pyrotechnie. En gros, tout ce qui est lié au feu d'artifice. Oh. En gros, quand je voyais, tu vois, euh, euh, les mecs rentrer, ou même quand il y a des moments de victoire et tout, c'est vraiment les jeux de lumière et les, tout ce qui est euh, li lié au feu, tu vois. Et je trouvais ça hyper stylé, parce que c'est hyper pointu et c'est hyper précis. Donc bah, je suis pas allé dessus quoi. Et au lycée à la fin, genre quand tu dis que tu t'as pas arrêté, genre t es, es allé jusqu'en terminale puis tu t'as pas, ba... pas eu le bac ou alors tu t'as arrêté euh... avant la terminale non, parce que de toute en... manière... Non, je suis allé en première et après euh... Euh... ça s'est mal passé, je me suis fait têche de mon lycée. Euh, et euh, d'ailleurs le directeur m'a dit euh, ouais toi tu feras un de ta vie il m'a dit un truc comme ça tu vois mm. <rire> j'ai fait ok, dur, euh, fort, merci mon pote Tout, toujours sympa le corps enseignant des <rire> <rire> fois ça fait plaisir mon pote t'inquiète euh, et du coup ma daronne elle m'a dit bon bah reste un peu à la maison enfin, parce en fait mes parents sont agriculteurs okay. et du coup je bossais à la ferme pour aider mon beau-père ah c'est beau ça, tu les aidais de temps en temps ouais. genre tu faisais, qu'est-ce que tu faisais sais quoi n'ai pas envie d'aller dans le euh, cliché en, tu quoi en, en gros c'est euh, mon beau-père est, est éleveur laitier et du coup je faisais la traite du matin et le soir, donc c'est genre à 4h, 5h. Enfin, je me levais à 4h, on faisait à 6h du matin. De 6 à 8. Après, je, je conduisais des tracteurs et tout. En hein, Farm Simulator, c'était un peu moi, quoi. énervé et, et, et le soir, du coup, l'après-midi, je me posais. Euh, et le soir, euh, bah, je, je faisais l'attrait du soir, con. est ce que les tu -ce que Et genre, tu faisais ça en même temps que tes, tes études ou t'as fait ça une fois que t'as arrêté euh, les études gros, euh... Euh, Non, j'avais arrêté mes études. Hein. J'ai fait que, que bosser. Euh, en, Entre-temps, euh, j'avais eu un, un pote qui bossait dans l'événementiel, mais le côté euh, télé-réalité. Mmh. Euh, tu sais, en fait, quand les stars de télé-réalité. Euh, euh, finissent un tournage ouais. de trois mois. Ouais. Euh, en fait, euh, c'est diffusé après. Tu vois. Et, Là, pas, et pendant que c'est diffusé, du coup, eux, ils sont plus du tout en tournage. Et eux, ils vont dans des soirées, euh, dans des soirées Booking et tout ça. Et moi, je, je gérais un peu ça. Tu vois. Oh. Mais ça, c'était en mode... Enfin, mode, je viens pas du tout du milieu. Tu vois. Et tu, tu gérais ça pour euh, du coup ton pote qui était... C'est ça, ouais, c'est ça. Et en ça, gros, c'était un pote d'enfance et il cherchait un bras droit. Et du coup, il m'a appelé. et J'ai commencé à l'aider sur plusieurs soirées. Et du coup, c'est mon tout premier pas. Euh, dans l'événementiel ça consistait en quoi exactement c'était par exemple tu appelais le manager de la star pour lui dire est-ce est que euh, gros, pour telle boîte ça. à tel en jour en gros c'est ça c'est tout ce qui est VHR donc euh, voyage hôtel resto et tout ça euh, et c'était gérer la soirée cadrer euh, un peu faire un petit peu de scénographie en mode qui va où etc quoi ah, c'est marrant genre en fait t'as plongé dans le milieu de cette manière en enfin, mode indirectement random. Mais... Ouais, indirectement mais le côté du coup euh, côté un peu euh, côté influence euh, télé réalité quoi ok et, et je suppose même que quand t'as arrêté tes études euh, le fait que tu t'aies directement aidé à la ferme pour tes parents ça les a entre guillemets du coup, pas trop dérangé qu'à côté du En fait, euh, ma daronne, elle est un peu en mode de, Si demain, tu dois euh, faire euh, devenir joueur pro euh, au foot, euh, bah, elle va me dire, bah vas-y, tu vois. Mm. Elle me soutient à, à balle pour ça, quoi. C'est beau, ça. Ouais. Et tu penses dans quelle mesure ce que tu as fait Tu sais, ces moments où tu nous disais que tu faisais la traite tôt le matin, mm. tu vois, tard le soir, etc. À quel point euh, si tu étais capable de le déterminer Tu ouais. penses que ça t'a aidé à l'heure actuelle dans la personne que es, Genre dans ton rythme de travail, euh, comme ça. En fait, ouais, parce que... Euh, je le remarque, dans pas mal, de, dans le milieu de l'e-sport, il y en a beaucoup qui ne bossaient pas avant d'être dans l'e-sport, okay. dans les talents, euh, en régie moins. En régie, ils viennent tous d'un milieu de visuel ou quoi. Mais dans surtout les talents, il euh, y en a beaucoup qui ne bossaient pas avant. Et j'avoue que bosser dans l'agricole, dans la, dans ça te met un petit peu une claque, en mode, bon, tu sais d'où tu viens, du coup, euh, quand on te donne une chance, tu es là pour tryhard ok Et, euh, et bah, ça t'apprend à être régulier. Et surtout, parce qu'en fait, si tu dodges une, une matinée... Ah bah là... Bah t'es dans la merde quoi. Tu fous l'exploitation un peu bah, dans, ça, dans tu... la sauce. Quoi. Du coup, il faut, faut vraiment avoir un, un, une sorte de calendrier à respecter. Une et rigueur professionnelle, une rigueur, c'est ça, tu vois. Ouais. Énervé, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir d'entendre. Merci à Morgan qui est passé sur le chat qui a offert 5 subs, dédicace à toi. Infroyable. Franchement, il y a du monde, ils sont tous euh, de... respect et tout, ça, ça leur fait plaisir d'apprendre ça. C'est très cool. Mais c'est assez marrant parce que du coup, t'as fait aucune étude en production visu... audiovisuelle. Non. Bon, tu nous as dit quand même que t'as fait un petit truc en boîte de nuit, là, ouais, etc. Ouais. Par la force des choses. Pourtant, un beau jour, t'as rejoint au gaming, mais pour la production audiovisuelle. Non, non, c'était, ouais, c'était, euh, c'est euh, là, c'est le truc de la multi-gaming, c'est ça, de où. En, en tant que streamer World ouais, of Warcraft, c'est ouais. ça. Parle-nous un peu de cette époque. Ouais, c'est dur. Euh, en gros, il euh, y a du coup mon collègue qui bosse maintenant avec nous au TP, s'appelle Vincent brasier euh, qui, lui, du coup, je le connaissais bien avant euh, au gaming et tout ça, et concrètement, il m'avait dit, lui, gérait la TV lol de gaming. D'accord. Et il m'avait dit, euh, on va monter une multi-gaming. je sais que tu joues à WoW, euh, bah, pourquoi pas streamer du WoW quoi. Tu le connaissais comment à l'époque, tu étais déjà un peu oh, dans la scène je suis vraiment euh, IRL quoi, vraiment le okay. connaissais pas du tout de la scène, j'étais vraiment pas du tout du milieu. D'accord. Et j'avais dit ok, why not Et du coup j'ai commencé à streamer, euh, j'ai commencé à parler avec un peu Blizzard de France à l'époque. Parce que, oh, bon, en termes d'e-sport, on connaît, hein, c'est zéro absolu. Il euh, y avait un truc Heroes of the Storm qui s'était lancé. J'avais ouais. dit, oh, ça peut être marrant, il y a du LOL, il y a du Heroes of the Storm. Je voulais commencer à négocier euh, euh, des droits de cast. D'accord. Pour faire comme sur sur Heroes of the Storm, tu vois. Okay. Euh, du coup, on a commencé à mettre ça en place. Euh, ça marchait bien. Alors. Ça marchait bien, pas en termes de viewers, mais en termes de, de gestion de production et de flux, etc. Euh, et du coup, euh, Vincent, euh, il cherchait euh, une personne à remplacer les week-ends pour être un peu plus dispo. Parce okay. que LOL, c'est vraiment du lundi au dimanche, quoi, concrètement, la production, tu vois, sur ETP et sur Gaming. Du coup, il vous de la libérer. LCK, à la LEC, au LCS même la nuit, des fois. C'est ça, ouais. Et du coup, il voulait se libérer le, le week-end. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, ce que tu fais, ça marche bien. Euh, nous, on a besoin de mecs qui ont la niac sur LOL. Euh, il a confiance en moi donc il m'a dit bah vas-y remplace-moi tous les week-ends sur LOL. Et c'est comme ça que du coup que je suis rentré sur Gaming LOL et que j'ai com... euh, connu chips et noix et tout ça en gros. Et c'est à quel moment euh, parce que moi je sais qu'après derrière euh, euh, Tranquille t'as fait un peu la transition bah du coup de, de streamer devant la caméra à Assistant ouais, streamer c'est vraiment un grand mot. Je mettrais pas ce mot parce que vraiment, ah, vraiment. j'étais une catastrophe. Hein, <rire> euh, vraiment, moi je faisais ça tu vois sur mon temps libre quoi. Ok. Mais c'est on est loin des, des streamers actuels. Tu ouais vois, alors, pas moment... le... Okay. Ouais, je suis un... nul en streaming. Et, ouais. et cette courte expérience tu l'as pas... Non. J'ai pas aimé. Okay. Bah tu vois, je vis avec euh, des streamers. Ouais. Euh, et ils m'ont dit, euh, bah stream, tu vois, quand tu rentres le soir, stream euh, et tout ça, ça peut être cool. Parce que même financièrement, ça peut être intéressant. Il y a du monde vois. qui te suit, bah, machin. Oui, ça, nana, logique. Mais euh, je vois les retombées financières que ça de streamer euh, régulièrement, mais ça m'intéresse pas, tu vois. C'est pas moi. C'est pas, j'aime pas, tu vois. Euh... Bah gros tu que c'est tout aussi simple que ça, au ah bout ouais. d'un moment tu n'es pas motivé par, que mmh. par l'argent, si t'aimes juste ah, pas, pas, bah, pas, tu vas pas te mettre un coup de pied au cul et limite t'ajouter une charge mentale supplémentaire, ça ferait ouais. que bon es déjà dans un travail qui je suppose te permet de subvenir correctement à ta vie et en mmh. plus bah voilà t'as ton temps libre, t'as ton temps libre, ça, ça. Ouais. tu peux en En fait quand fois. tu sors de 8h de tu t'as pas envie de stream du lol quoi, <rire> ça, ça, ça aide aussi quoi. Ça, ça, ça se comprend, ça se comprend, et dans tout ça parce que du coup t'as argent as au gaming, bah au début là tu nous en as parlé, mmh. puis ensuite tu as commencé à faire euh, un peu euh, cette transition de devant à derrière caméra donc au début c'était pour dépanner et tout c'est à quel moment au milieu de tout ça où tu as fait Bayonne Paris euh, En gros j'ai pas mal travaillé en télétravail okay. du coup c'était que, que le week-end euh, et c'est au moment où du coup en gros pour faire simple euh, la semaine euh, ma mère m'avait fait embaucher dans un, un, un cabinet de gestion immobilier euh, pour les, parce que c'est vraiment j'ai pas d'expérience mais en fait c'était juste gérer des tableurs Excel et tout ça tu vois donc ça je maîtrise tout ce qui est informatique euh, du coup, donc, j'ai bossé le, le, toute la semaine là, okay. et le week-end, j'ai remplacé du coup mon pote euh, sur la gestion des tournois. Et euh, un beau jour, euh, je sais que ma, ma mère, elle a pleuré ce jour-là parce qu'en gros, euh, le cabinet, parce que moi, du coup, j'avais j'ai un bon relationnel en, prof, en professionnel. D'accord. Autant je suis un guignol sur Twitter, autant en pro, tu vois, je c est c est ça. Ouais, c'est carré, tu vois. Euh, et du coup, euh, la responsable de cabinet m'a proposé du coup de passer mon CDD en CDI, okay. un cabinet immobilier, euh, à un poste vraiment correct, pourquoi Avec un bon salaire alors que j'ai vraiment aucune formation. Euh, et au même moment, vraiment genre deux heures après, il y a Vincent qui m'appelle et qui me dit euh, « Bon voilà, euh, euh, je vais commencer à partir. Euh, nous, on aimerait vraiment t'avoir en full time sur Gaming Gold vu que ça se passe bien. » tu vois. Et du coup, donc j'avais un CDI. Oh le fameux au... jour c est, c est... Mais tu sais que vraiment, ça s'est joué à deux heures près. Et, et du coup euh, donc moi j'ai commencé à réfléchir et je, je me suis dit non je vais all-in dans ce que je crois, c'était au gaming lol le projet tu vois. Et du coup donc euh, je vais voir ma down et je lui dis bon bah j'ai refusé le CDI euh, <rire> et je vais en auto-entrepreneur bosser avec OTP, euh, enfin au gaming tu vois à l'époque. Et là elle, était, elle a commencé à pleurer, elle m'a dit genre euh, bon tu casses les couilles quoi. Que, que, que vas-tu devenir mon et fils quoi. Ça, bah au final ça a quand même été un col payant <rire> Ouais elle est plutôt contente là, <rire> là Elle est fière, là, ouais. été adjoint de sous truc en immobilier C'est bon. ça ouais. <rire> Pas super ouf Mais t'étais consciente du risque que tu prenais à ce moment là Parce que pour monter en auto-entrepreneur à Paris Après au moment ne serait-ce que pour aller ouais. exemple de chercher un appart Bonjour je suis auto-entrepreneur Tu appelles le mec tu lui dis bonjour je suis SDF Il Et dans sa tête ça se passe. Ah ouais pareil. moi c'était bah, La montée sur Paris était compliquée hein. Quand tu es auto-entrepreneur tu dois connaître aussi Les demandes d'appart de, c'est compliqué Mais en vrai le choix enfin euh, Attention tous mes choix moi dans la vie Ils se font si j'y crois pas. Même okay. en production de visuels, tu ne tu, tu me verras jamais dans, gérer un event que je ne crois pas. Ok, je ne crois pas. Crois. Ok, d'accord. Donc j'ai cru vraiment à 100% au gameplay. Tu t'es jamais forcé à un moment de... Non, non. non. Si j'y crois pas, j'y vais pas. Ok. C'est le principe sur lequel tu déroges déranges pas. Euh... Tu as soulevé un point intéressant. Je voulais peut-être qu'on en parle après, mais tu sais quoi, on va le faire maintenant. Euh, tu as dit, autant de temps en temps sur les réseaux, je peux être un peu un guignol et tout machin, ouais. un troll, tout ce que tu veux. Mais en pro, je suis comme ça. Est-ce que c'est difficile des fois en pro quand tu rencontres des gens, de garder cette tonalité-là et de leur faire comprendre que là, on est dans du pro, je ne suis pas le guignol ou que tu penses que je peux être sur les réseaux. Ça revient souvent, mais j'ai aucun problème parce que, euh, en vrai, j'ai quand même une réputation en pro qui est quand même très clean okay. et qui est très propre. Bah, sinon, on ne me rappellera pas sur plein d'évent différents. Tu vois. Euh, mais en fait, si tu veux, le fait que je sois un guignol sur Internet, ça m'aide aussi, tu vois, parce que vraiment... Euh, en régie, il faut quand même être carré tout le temps. tu vois. Bien sûr. Et, et tu. C'est pas juste tout seul. Bon, le même de la barre espace, c'est marrant, tu vois, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que j'ai des dizaines de mecs à gérer en event et que si les mecs te suivent pas, si tu n'es pas un leader pour eux, ouais. ça part en couille, tu vois. Ça va dans tous les sens, tu vois. Et en fait, tout mon, mon rôle à moi, c'est chef d'orchestre au final. Ok. Et je, je donne les tops à tous les mecs, à qui fait quoi, à quel moment, comment, tu vois. Euh, et du coup, si j'ai cette image de guignol sur le professionnel, bah, je suis mort, tu vois. Personne ne me suit. T'es KO. et du coup, non, non c'est vraiment deux mots différents. Euh, okay. euh, Ils il, il différencient bien euh, ce côté-là, tu vois. Mais moi, moi j'ai un besoin que j'ai de, de faire le con sur Twitter, parce qu'en fait, les, généralement, d'expérience... Dans le milieu, les mecs qui font, les, qui font vraiment les, les mecs un peu hautains et ouais. très pro, très carrés sur Twitter, généralement, c'est des énormes fraudes professionnellement. Okay. Et ça, ça d'expérience, je le sais. Du coup, je suis en mode... De fait, en faisant les cons sur Twitter, et quand il faut tryhard et faire le pro, on fait le pro. C'est deux clans différents. Quoi. Non, mais en, en réalité, ça, ça met même une distance où, genre, ok, mon Twitter, je suis même peut-être un peu... Enfin, tu es devenu un peu un personnage public, mais dessus, je m'exprime de cette manière. Par contre, effectivement, si tu arrives à baliser le machin derrière en pro, ouais. Bah, non non, en, en pro j'ai aucun problème. En fait t'es juste naturel tu vois, ouais, dans bah, le Bah je suis comme ça, ouais. Mmh. Tu vois, ouais. c'est bien, tu te crées pas euh, l'image tirée à quatre épingles, QQ, euh, ouais, moi... Euh, OTP, non non, euh... ça, ça me... <rire> ça me débecte vraiment mais au plus haut point, vraiment ça me... Bon, moi, Twitter, c'est là pour faire le con et puis euh, les trucs sérieux, c'est en pro, tu vois. Puis même, il y, y, y a aussi un sentiment gratifiant pour toi qui montre ce show aux gens, qui montre des shows, qui montre des shows, qui les, les, les manage de dessus. Il y a, y a, doit aussi avoir un, un, un truc gratifiant, avoir un contact direct avec ces gens-là qui vont être spectateurs de ouais, tout ça. En fait, c'est à double tranchant parce que indirectement, vu que maintenant les gens mettent un nom sur le show, ouais. tu n'as plus le droit à voir. Aïe et, et ça, c'est à double tranchant parce qu'il y a beaucoup de mecs dans l'ombre qui, du coup, eux, n'ont pas de nom. Et du coup, quand il y a un fail qui se passe en live. Où personne s'en prend à eux. Bah, personne s'en prend à eux, tu vois, parce que bah, personne les connaît, tu vois. Et du coup, c'est à double tranchant. D'un côté, il y a le bon côté où j'ai énormément de soutien truc de fou mais vraiment j'ai même souvent des feedbacks je prends pas tous les feedbacks parce qu'il y en a qui qui sont pas forcément bons parce qu'ils ont pas tous les facteurs en main ouais. mais il y en a qui sont vachement intéressants euh, notamment enfin un truc euh, ils vont se reconnaître les mecs qui m'ont parlé du baron bœuf euh, en LFL tu vois ouais. ça vient de ça vient d'un d'un mec sur Twitter okay. j'ai repris euh, mais un... non, ça a du tranchant parce que du coup, ouais, ils mettent un non et du coup, forcément, quand il y a un fail, c'est pas... Euh... Ouais. C'est carnage pas... qu'à foiré Mais après, c'est aussi mon rôle, tu vois. Euh, vu que je lead la régie, c'est aussi de mon rôle de tanker pour mes gars, tu vois. Qui sont mes techs qui sont en régie, quoi. C'est bien. Franchement, a... c'est bien. Ça se voit que... A pris la mesure du costume. Ouais, ouais, ouais. C'est propre. En fait, ça c'est marrant parce que du coup, à partir de janvier 2018, c'est ce qu'on était en train de dire. Tu passes en full time là-bas. Ouais. Comment est-ce que là-bas, du coup, tu as gravi un peu les échelons, c'est-à-dire passer d'un mec qui aide au tournoi, tu vois, mm. donc on est là, j'aide le week-end, machin, nana, à un mec qui, j'ai vu au début, tu étais un peu assistant caster pour les plannings et tout ça, ça machin. Ouais. Et puis au final, un peu de réel et tout. Comment ça s'est passé cette, cette euh... hausse en échelon en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y avait une place à prendre dans le milieu de l'e-sport. Ouais. Et que c'est moi qui l'ai prise euh, pour gaming. Hein, je parle pas pour Bien le C'est ce côté, euh, OK, les gars, c'est marrant ce qu'on fait. Euh, mais à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et on arrive à l'heure. Et on fait les shows propres maintenant. Et on va suivre un, une trame, tu vois, sur les, sur les shows. Et, euh, et maintenant, on va travailler. On va travailler les pré-shows. Maintenant, on va travailler les assets. On va avoir un décor professionnel. On n'est pas en canapé, en mode de chilling au max, tu vois. On vient, je veux apporter un cadre pro. Dans une ambiance fun, tu vois. D'accord. Et c'est ce truc-là que j'ai apporté et que, bah, tu vois, quand, quand moi j'ai une idée, j'y crois comme Shelly et j'y vais à fond, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ce sentiment qui... où ils m'ont un peu suivi, un peu tous. Et puis, bon, après, ils m'ont vu que gérer, tu vois. D'accord. J'arrive jamais en retard. Moi, euh... bon, pas aujourd'hui. <rire> mais voilà. Eh, eh, eh, eh, il arrive en retard aujourd'hui. Hein. <rire> mais mais je pense Trop dans que... une ambiance fun. Hein. Ici, il n'y a mais... que l'ambiance fun avec moi. <rire> mais non, mais c'est parce qu'en fait, euh, quand tu changes de casquette et tu passes en mode talent, tu prends un peu plus tes aises. Bah oui, genre logique, genre logique. Marque, voilà. Bah oui, gros. Mais euh, non, mais tu vois, c'est le ouais, ce côté un peu. Je pense qu'ils me trustent un peu, tu vois. Ils m'ont trust dès le début. Ils m'ont vu que je savais où je voulais aller et comment je voulais y aller. Et du coup, ils m'ont trust. Et, euh... et après, j'ai eu du coup la bénédiction entre guillemets de Chips et noix okay. Et là, bah, là vois, une, fois que, une fois que Chips et noix t'ont validé. Bon, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, incroyable. Euh, ils sont vraiment en mode de, si demain je veux faire ça, ils me disent oh, Ok, ça marche. Vas-y, fais-le, on te suit, tu vois. Excellent. C'est de la confiance, quoi. Genre, quelle a été la, la première compétition Alors, le premier match, si tu t'en rappelles, que tu as produit Ouah, wow. on m'en rappelle pas. Un des. Ou un des premiers marquants euh, bah, En fait, la, la, le premier. En fait, le te marque, c'est pas en studio, c'est les events. Ok. Concrètement, parce que le studio, t'en fais tellement des matchs que Merci. tu les oublies vite, tu vois. Euh, le, bah, du coup, le premier event que j'ai fait, c'était LCSEU à Bercy. Et alors, j'étais pas live prod, j'étais stage manager. Ok, ça consiste en quoi En gros, c'est le mec qui va gérer le stage. En gros, donc, t'as euh, le public, t'as la scène centrale. Et sur les côtés, du coup, t'as un énorme, un énorme boost avec des casseurs. Casseurs anglais, casseurs français, etc. Et toi, t'es le mec qui fait un peu le... La, connexion. la sécurité et, et qui fait le relais entre la régie et les casseurs. En gros, quand il y a un problème au niveau d'un casque, tu vas le gérer, etc. Ok, donc c'était à toi, par exemple, tiens, ça s'est débranché là, tiens, machin. Oh, lui, il entend pas dans son oreille droite, ça. Et là, c'était toi. Et là, du coup, c'était ouais, mon premier rôle en event, c'était stage manager, donc vraiment, c'est très chill. Honnêtement, t'as juste des, vraiment, as des mini secondes de pression ou vraiment, attends, par contre, il y a un casseur qui a mal mis son truc, on a 30 secondes du live, let's go, tu cours, tu vois. Mais sinon, en vrai, c'est chill. Ok. Et, et au milieu de tout ça, parce que on parle de gravier les échelons, tu nous as expliqué t'es arrivé, t'as apporté une image carrée euh, pour faire en sorte que, allez là les canapés de chill et tout machin, bon vas-y ouais. on fait un truc pro-propre, un, un, un vrai show et tout au milieu de tout ça Comment est-ce que tu as appris sur le tas Est-ce qu'il y a constamment eu des personnes qui t'ont drivé Est-ce que tu es allé voir toi-même des tutos est que, Comment est-ce que ça a mmh. fonctionné pour gagner en compétences Parce que c'est bien beau tu sais, d'avoir la bonne volonté et mmh. tout. Mais au bout d'un moment, dès que tu arrives devant telle machine, devant tel logiciel ou quoi machin, il bah faut pouvoir tu vois, euh, réussir ouais. à faire. Donc comment ça s'est passé pour bah, toi En fait, euh, moi... J'ai le rôle dans l'audiovisuel le plus facile. Okay. Moi je suis l'artiste entre guillemets, je suis okay. le branleur. Tu vois. En okay. gros je viens avec des idées, j'apporte des idées, les idées je ne les invente pas, je ne suis pas ingénieur. N'importe qui peut faire ce que je fais, jusqu'en fait je regarde beaucoup beaucoup beaucoup de shows euh, et je prends des idées, parce qu'en fait tout a été fait dans l'audiovisuel. Ça fait genre je ne sais pas combien d'années que la télé existe, tout a été fait. Du coup le, le tout c'est de prendre un élément, de le réorienter et d'en faire un bon truc. Tu vois. Okay. Et du coup, je me suis servi un peu de tout ce que j'aimais, dans des shows américains, des talks américains, dans des plateaux télé de foot, etc. Et on fait un mix de tout. Euh, moi, je fais un vieux pen dégueulasse. Okay. J'envoie ça à Noki, qui est un génie de, de, du graphisme et de et lui, il fait ça. En fait, le truc, c'est que moi... Euh, et, oh oui, pardon, et par rapport au fait que... Euh, comment je fais pour gérer tout ce qui est au niveau machine et tout ça En fait, c'est simplement que... Euh, je suis, je suis allé et je me suis intéressé à, à chaque poste, à chaque, à chaque fois que je vais voir, un, quand j'ai vu le réalisateur, son, etc, je lui ai dit ok, tu prends une après-midi avec moi et tu montres ce que tu fais. Donc tu as pris le temps oui. chez Ogaming de passer une après-midi oui, avec chaque mec de chaque poste pour qu'il puisse t'apprendre Et j'apprends tous les jours, et j'apprends encore tous les jours tu vois. Genre, y a, mais je, en fait le, le travail quand tu gères une régie, c'est de connaître les limites de tes collègues, tu vois, de tes techniciens. Euh, je, tu peux pas arriver avec une demande de what the fuck euh, si tu ne connais pas les limites de des de, de, de techniciens si c'est si ça portée, si c'est même son travail tu vois c'est ça ouais, c'est ça du coup en fait il faut connaître tu vois je connais pas tout genre là c'est genre si demain on me dit euh, ouais euh, tu vas gérer la console son euh, euh, tu vas faire tous les branchements tu vas me faire du dent et tout je vais faire ok, faire, oh, on va appeler euh, on va <rire> poteaux moi je vais monter tes faders mais ouais. je vais mute mais c'est tout tu vois voilà. mais tu vois mais je j'ai conscience de euh, des, des contraintes qu'ils ont et ce qui me permet du coup de traduire ce que je veux en réalité, Ok. Mais du coup, je ne suis pas un génie. C'est juste qu'en fait, je travaille avec des mecs très forts. Et ces mecs très forts m'ont appris à concevoir comment on peut traduire en bon show, tu vois. À t'élever un petit peu. C'est ça, ouais, Tout un important aussi, ta touche, comme tu disais, sur le côté pro, le côté... C'est ça. Excellent, c'est propre. En lisant une interview écrite de ta part, as donné l'exemple, à l'époque en tout cas, des Espagnols et des Allemands qui, d'après toi, encore une fois à l'époque, se, se, se, se rapprocher trop du clean feed en gros, se reposer ouais. trop dessus ouais. qui leur était proposé, ce qui a limité leurs possibilités niveau mm -hmm. show, depuis quand est-ce que toi tu as eu la volonté de mettre en place un vrai show pour les spectateurs français Et c'était quoi un peu genre tes inspirations sur tout ça tu vois Dès le début, dès le début. Euh, en fait, euh, euh, je, je, c'est pas que je veux pas faire comme tout le monde, mais en gros, moi je veux que, quand quelqu'un regarde en live, je veux qu'il qu kiffe et qu'il sente bien et qu'il n'ait pas l'impression qu'on l'entube, euh, ce qui était le cas. Alors maintenant, je ne regarde plus trop les espagnols, mais bon, je ne vais pas trop, trop parler d'eux. Mais en gros, il y a pas mal de shows, euh, concurrents ou non. Euh, en fait, le fait de se reposer dans Clean feed, c'est qu'en gros, Riot nous envoie un flux. Ouais, où il euh, n'y avait que le caster. Tu as les casters, tu as la game, tu lèves les mains et tu laisses le flux. Tu vois. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, les gens quand ils viennent regarder au gaming du coup maintenant, surtout au TP, euh, ils veulent voir euh, les casters OTP, ils veulent voir l'identité OTP, ils veulent voir euh, ce qu'on a préparé. Enfin, Ils veulent tu vois, genre s'imprégner du côté, ok, c'est OTP, et, euh, parce que sinon, quelle est l'utilité de regarder OTP Tout, si tu, Autant regarder le stream anglais, tu vois. Toute l'expérience que vous avez ajoutée autour. Ça. Ouais, le côté, tu vois, même le, le, le, le, toutes les discussions qu'on a en off pendant les games, je veux les retrouver euh, sur live. Tu vois. Et okay. c'est pour ça qu'on met en place des analyses desks, qu'on a mis en place du coup... Euh, tu vois, Treton, il, il, il adorait analyser les teamfights, il faisait sur son live perso de temps en temps. Je lui dis, mais attends, mais toi, non, t'arrêtes. Tu viens, on va, on va te prendre un écran euh, comme au foot là, tu vas faire les petits, tes petits tris à la con. Pas les tactiques ouais, pas les et tactiques tout. Pas et tu viens, mais tu le fais en live. Tu vois. Et c'est ce genre de truc, tu vois, c'est genre en fait, je veux vraiment que les gens se disent on vient sur OTP parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas ailleurs, tu vois. C'est juste ça. En fait, c'est assez bien parce que dans, dans, en analysant un peu ce que tu dis, c'est que tu sais qu'une, pas des denrées les plus rares, mais un des trucs qui importe le plus chez les gens, bah, c'est le temps. Mmh. Ils passent du temps. Et vu que tu, les gens passent du temps sur ce que tu leur donnes, t'as envie de faire en sorte que leur temps soit worth. Bah, work, bah oui, parce qu'en fait, mais c'est beau. Le, bah le truc c'est qu'on se rend pas compte parce que on parle souvent en termes ouais les mecs viennent consommer un truc gratuit, y en a ils sont pas sub et tout, mais on s'en fout. Ils, ils prennent de leur temps, de leur temps libre pour mater ce qu'on fait. Tu vois, c'est déjà rien que ça, c'est énormissime. Tu vois, c'est énormissime. Genre, enfin, euh, c'est tout rêve de créateur de contenu, tu vois, que les gens prennent du temps pour regarder ton contenu. Du coup, je suis en mode bah il faut qu'on travaille pour ces gens-là, tu vois. Franchement, c'est beau. Vraiment, ça, ça fait plaisir à entendre. Est-ce que toi, en tant que maintenant, live producer, tu regardes un peu des autres events e-sports, voire un truc à la télé, genre tu prends des notes ou, ou vu que tu connais un peu l'envers du décor, tu regardes plus ça comme un spectateur lambda, genre euh, J'avoue que c'est très, très... En fait, au début, je le faisais. Maintenant, c'est très, très dur parce qu'en fait, euh... ouais, ça fait faire le mec mais en fait, tu vois direct les fails et ça te trigger de fou. Ah, vraiment mais, mais vraiment, ouais, c'est très, très chiant, tu vois. Euh, genre des en... trucs que même nous, on voit ouais, pas contre... Alors par contre, il y a un truc que je respecte de fou. C'est les Blast series. Eux ils ont tout compris, vraiment eux je le regarde, alors moi par contre je regarde pas les games de ouais. CS, je m'en fous, ouais. moi vraiment je vais skipper, je vais regarder les entrées joueurs, je vais regarder les moments de victoire et les moments de débrief tu vois. Mais ces mecs là ils ont tout compris tu vois. la série c'est une rêve pour toi Ils ont tout compris, en fait ils ont pris les codes de la NFL, de la NBA, de la, de la Ligue 1 qui est simple, c'est que tu as un thème fort auquel tu te rattaches. Le thème, euh, le thème de Blast, ouais. euh, un mec de CS qui va l'écouter va dire ok c'est Blast, parce qu'en fait c'est la musique d'entrée, c'est la musique de victoire etc. Tu vois. Et ces mecs-là, ils ont... Enfin, Même le pareil. code couleur et tout. tout ils, ils ont tout compris, tu vois, euh, par rapport à ça. Donc, c'est côté, euh, en, Quand on est en event, on, on en met plein les yeux mecs. On, on fait des entrées de foufureux à la, à la WWE avec des montées, ouais. un peu de fumée. Ouais, ouais. On met des lights à, à tout va et on a un thème fort qui revient constamment. Tu vois. Et pour moi, si en fait, tu maîtrises ça, après, c'est que du bonus. Et après, il faut juste tryhard pour inventer d'autres trucs, des moments de palette, euh, d'autres trucs, d'autres éléments, des ouais, bumpers in-game, tu bien vois. Sûr, mais sûr. si tu maîtrises ça... Comme je pense qu'on a réussi à le faire en LFL, tu vois, avec un thème, un thème fort maintenant que je veux reprendre régulièrement ouais. et, et, et, et une identité. Après, euh, il faut que tu travailles sur tout le reste, tu vois. Je me permets de corréler avec ce que tu dis. Euh, C'est que j'ai eu la chance, moi, en novembre dernier, d'aller voir la place première ouais. euh, de, de Copenhague. C'est ouf, hein Sur place ah ouais. Exceptionnel. Ouais, normal, ouais. L'entrée la, la des joueurs qui montent, je, je l'ai vu de mes yeux. Ouais. Euh, les petits coups de feu pyro, tu vois, qui partent quand tu les fais... Sur les conseils, ça c'est exceptionnel. Ça, je l'ai vu, ça j'étais en mode Les mecs sont trop forts, quoi. <rire> Mais ça, après ils ont vraiment beaucoup beaucoup de budget oui ils sont beaucoup beaucoup oui de... oui, oui je n'ai pas ça quoi. je pense qu'ils ont le budget d'une soirée je l'ai en deux ans tu vois, <rire> ça c'est drôle il doit avoir un sombre carnage danois là bas là qui mais... est comme ça derrière oui c'est sûr c'est sûr mais je crois qu'ils sont vraiment alors euh, dès que tu es sur un event comme ça avec beaucoup de budget comme quand j'ai fait les wars euh, en fait, euh, des, des live fraud comme moi, ouais, quoi, on est ouais, ouais. trois, ok d'accord Moi je suis seul, ils sont trois tu vois. ah oh, Ça c'est intéressant. Alors Blaze je sais pas, ouais mais euh, dès que c'est les gros events, euh, Super Bowl ou quoi, t'en as trois parce qu'en fait, euh, t'as tellement de mecs à toper à diriger que chacun Tu peux pas tout nom, mettre une sur un gars, ouais, vois, ouais, okay, ça, ouais, ouais, ouais, ouais je capte, c'est normal. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles d'event puisque arrive le, le MSI 2018, si je dis pas de bêtises. Ouais. Un des premiers events où là, t'as eu énormément de responsabilités. Euh, en gros... Parles-en-nous un petit peu. Alors, pas énormément, euh, mais on va dire que c'est là où Ra'ot, ils, ils m'ont mis la main sur l'épaule, ils m'ont dit euh, « on te fait confiance, go », tu vois. Euh, et le premier mec qui m'a dit ça, alors déjà, en fait, il faut se dire que euh, je suis pas stressé. Alors, quand je fais un événement, je suis pas stressé. C'est surtout de l'adrénaline, et, et je veux... C'est de l'adrénaline et, et de l'envie, tu vois. Euh, ouais, c'est cela, putain. Euh, mais par contre, alors, le MSI 2018 et les Worlds 2019... Je suis legit à les vomir deux fois avant. Ah ouais? Parce qu'en fait, euh, le MSI 2018, Chips et Noa, ça en rappelleront. Quand moi, on vient me voir et on me dit, Carnage, du coup, tu es live prod pour le stream français. Je suis en mode, ok, fine, c'est un truc que je maîtrise, est en très chaud et tout ça, tu vois. Et là, on m'apprend à 4 heures de l'event. En fait, Carnage, il euh, y a un problème, tu ne vas pas gérer le stream français, tu vas gérer aussi le stream anglais et le clean feed qui va au coréen, chinois, italien et tout ça. Et je suis en mode de Bah les gars vous pouvez pas me faire ça 3 heures les même tu vois Le niveau de pression ah, mais, là mais, tu sais il... que, Je crois que c'était Noix Qui m'a balancé ça Mais vraiment je, il m'avait vu J'étais en mode C'était dévisagé Je voulais le tuer quoi euh, Et du coup j'étais pas très bien Et du coup je, Parce qu'en fait En gros il faut se dire que euh, Sur les mains comme ça On est pas en régie tu vois euh, On a un cas régie euh, c'est un énorme car régie, un énorme car satellite, en gros, voilà, c'est hyper sexy. Euh, okay. T'es canapé et tout, t'es posé, bon, petite clim. On a euh... déjà vu des extraits et tout ah ça, c'est stylé. C'est énervé. Euh, et du coup, j'étais blanc, je voulais, je voulais mourir, tu vois, parce que ce, ce n'est pas la même conception. Tu vois, tu, tu, là, tu ne gères pas euh, tes collègues français dans ton boîtier intercom, donc dans ton espace de communication pour donner des ordres, tu as des mecs qui parlent en allemand et qui ne font pas trop d'efforts, tu vois. Ouais. Tu as des mecs des américains qui ne font pas d'efforts et du coup tu es en mode de « wash max » quoi. Et tu dois essayer de leur communiquer, de leur ça, dire C'est ça, leur communiquer qu'est-ce qu qu'on doit faire, à venir, qu'est-ce qu'il y a, etc., comment, tout ça. Euh, et il y a ce mec-là, qui s'appelle du coup Ariel Horn, qui était, qui était du coup le boss euh, de, de l'e-sport, euh, l'événementiel e-sport euh, chez Riot, euh, Riot Games, okay. qui m'a mis la main sur l'épaule et qui m'a dit « Carnage, j'ai vu ce que t'as fait plus ou moins euh, euh, en règle générale dans les pré-shows et tout ça, comment tu gères tes équipes, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Okay. » Et là, je me suis dit « Ok, si le dieu des dieux me valide, ça peut être tout bon. »« Toi, dans ta tête, ça... Ouais, » voilà, et okay. du coup bah ça s'est bien déroulé. Okay. Euh, pression un peu au début, la pression, c'est généralement les opening ceremony. Okay. Concrètement si tu c'est une caméra en régie, euh, tu as, dans le cas de régie, tu vas voir qu'à la fin de l'opening ceremony, tout le monde se lève, tout le monde a fini quoi. C'est en mode tout le monde se prend dans les bras, tout le monde applaudit et euh, Alors qu'il y a encore Vladdy game à faire <rire> et tout Alors qu'il y, qu y a un putain de BO5, tu vois. Mais nous, on est en mode le plus dur est passé, après c'est la routine. Enfin c'est la routine, on va dire que c'est des mécaniques qu'on maîtrise. Observeur, replay, pression, c'est les trucs qu'il ouais. faut dire que le MSI et les Worlds, ça fait trois mois qu'on en bouffe tous les jours en studio, tu vois. Donc en fait, c'est les trucs qu'on maîtrise. Juste qu il y a une aspect dit un aspect différent euh, parce qu'il y a le côté euh, mise en lumière du public quoi, de cet asset que d'ailleurs nous en France on est les meilleurs c'est l'asset public quoi ok pour le coup on l'a encore vu à Nice avec la Carmine les, les fans ah, les tôt, moi, je... ils sont là, hein. ah ouais mais en fait moi je il, il faut se dire que c'est c'est ce que je reproche euh, euh, notamment aux autres productions et en fait euh, après pour leur défense ils ont ils ont pas un public aussi énervé que le nôtre ok euh, mais on va dire que le principal asset que moi, j'ai à ma disposition en tant qu'audiovisuel et en tant qu'événementiel, c'est le public. Ok. En fait, eux font tout, correctement. En fait, on construit, je pense, avec mes collègues au niveau du show, basé sur le public, uniquement. Parce qu'en fait, c'est ces mecs qui font, qui font tout, tu vois. Quand t'as un, un triple kill... Euh, c'est pas pareil euh, quand t'es dans euh, une salle des fêtes, euh, quand t'es à Nice avec euh, full ultra qui hurle. tu vois. Et du coup, il faut tout construire autour de ça. Et c'est ce que je reprochais du coup euh, aux autres pays. C'est de ne pas, pas changer, jouer assez sur le public, sur sa plus-value en fait. Euh, J'avais vu Barcelone, j'étais en mode les gars, vous avez, euh, je sais plus comment, c'est une petite centaine d'ultra à, qu à, qu à corp, euh, en, Ils hurlaient à la mort et j'étais en mode attends, mais pourquoi j'entends rien sur le stream Pourquoi il y a pas des plans Pourquoi on, met, on les met pas en valeur et tout ça tu vois Genre les mecs portent votre event eux, tout seul. tu vois C'est ce truc que je reproche là. Okay. Et c'est ce qu'on a tout le temps au MSI. MSI, tu vois, on met tout sur le. Je me rappelle euh, sur le countdown du MSI, la veille sur les tests, il y avait un technic C'était un plan large en fait. On envoyait un gros euh, countdown, un, un gros timer de tu sais, 40 secondes, tu connais, Classique. 10, 9, etc., qui tabassait. Et je me rappelle qu'il y a un technicien qui était passé sur le plan large, il marchait juste, j'étais en mode attends, mais le plan large tremble. C'est insane! Et du coup, je me dis attends, mais du coup, si on l'utilise quand les mecs vont taper des pieds, j'ai dit à ah, Chips venez, on fait taper des pieds les mecs, et à 10 secondes, on swap sur le, le plan large, ou à je plus comme ça, on va voir la salle qui tremble, tu vois. Et c'est ce qu'on a sur le, le, le camping, ah. tu vois, c'est des petites idées comme ça. Où tu penses, à premier, la con, fait mais. En fait, tu te projettes en mode, ok, mais qu'est-ce que le public va faire, tu vois. Ah, petite inspiration, quand ouais, même, là, monsieur, truc, ça se ouais. sent, hein. Eh petit inspiration. Forts, bienvenue, hein. Hein. En vrai, en ambiance, ils sont très très forts. Hein, c'est euh, propre. Donc, merci pour ce petit témoignage concernant MSI. Très content d'ailleurs que ça soit bien passé. C'est assez drôle parce qu'il a commencé en full time en janvier 2018. MSI 2018, il fait ça. Hein. Oui. Le mec speedrun. Hein. <rire> tu vois, janvier 2018, ah, eu la chance, tu ouais. MSI 2018, c'est six mois après. Libre. En vrai, j'ai eu, beaucoup... eu beaucoup de chance. Ouais. C'est assez drôle. Beaucoup de chance, mais c'est beaucoup de mérite également. Ça, ça fait maintenant des années que, que tu es là et tu avais du coup également déclaré Mon but, c'est que la France soit numéro un en termes de hype. Ouais. d'audience et de production audiovisuelle de, sur l'esport. Ouais. Tu as dit ça il y a trois ans. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est mission réussie à l'heure actuelle, notamment avec la LFL ouais. pour, moi, ouais. bah pour moi, la LFL, tu vois, est à tout. Euh, pour moi, l'European Master, les chiffres qu'on fait, euh, le stream je sais même pas si... Enfin, euh, je suis obligé de scroller quatre fois la page pour le trouver, tu vois. Ouais. Euh, bon, on n'est pas encore au LEC, parce que c'est tu sais, le LEC, ils ont ce côté euh, euh, League premium, tu vois, du coup on ne peut pas concurrencer, mais en ORL, je pense qu'on couche tout le monde, tu vois. Et en termes de public, en fait, en gros, quand j'ai dit ça, en ouais. termes de public, c'est déjà le cas. On tabassait tout le monde, c'est juste que là on tabasse tout le monde à un niveau encore plus exceptionnel, tu vois. L'arrivée des ultras, c'est n'importe quoi, mm -hmm. euh, y a, déjà ils avaient Vita à l'époque, du coup Vita, ils commencent à monter un peu plus de niveau. T'as les Solari qui viennent même à Nice, ils faisaient un bruit de fou, mais euh, en fait, cette création d'ultra que la Carmine vraiment a, a, on va dire, ils ont... Parce qu'il y avait déjà Vita à l'époque, ouais. mais Carmine ils ont, ils ont apporté ce côté euh, où euh, euh, as l'impression que as beaucoup de mecs du sport tradi qui sont arrivés sur l'esport grâce ouais. à la Carmine, ouais, tu vois. Ouais. Et ces mecs-là, du coup, ils ont des bases du sport Sportradis. Et les ultra du tradi c'est quelque chose, tu vois. Je, euh, je, je confirme. <rire> oui. ouais, c'est assez marrant parce que soit ils les ont pas, mais ils les découvrent. Et ils, les, ils se les approprient également. Ça. Et c'est bien fait. Frère, ouais, ouais. quand je les ai vus, la petite vidéo a, avant le truc à Nice, avec le tambour et tout, dans la mais, rue, machin, j'ai vu, mais attends. Non, mais tu sais que, tu sais que on était, c'était du coup, le premier jour, il y avait la DIV 2. Et au moment... Oh, putain, on n'avait pas filmé ça, mais au moment, en gros, euh, du coup, on était en plein match et au moment, j'entends les tambours, je me lève, et je... mais je sais pas pourquoi, et je dis, putain, ils sont là, c'est mes bébous, tu vois, et genre, mais juste un truc à la con, <rire> ils sont deux mais de quoi tu parles, je fais, oui, ils sont là, ils sont là, tu vois, ils aient mis une ambiance de fou furieux, mais bah, tu vois, mais tu des tambours, tu un tambour de guerre qui arrive dans une salle e-sport, enfin, ça n'existe pas, tu vois, genre, ça... Non, mais c'est beau, franchement c'est beau. On, on parlait un peu de la LFL et tout, donc tu penses que c'est mission réussie, que la France à l'heure actuelle a une très bonne place ouais. en termes de production audiovisuelle, de hype et compagnie, et ça, personne ne t'est contre ça. Ça c'est marrant parce que cette phrase-là, tu l'as dit en 2019. Hein. Donc quand ouais, même, c'est beau a, que... On a très <rire> vous <avez> très <rire> mais c'est beau. Parle-nous d'ailleurs, toi, un peu de, de, de l'arrivée de la LFL, toi qui as euh, qui, qui été un peu dès le début, et de son évolution, de ton point de vue. Toi qui étais là avant que ça mmh. pète et euh, maintenant que ça... En arrête. gros... Euh... Oh. Pour que tu aies un petit peu plus de background, moi quand je finis les Worlds 2019 euh, et même avant le MSI, du coup j'avais d'autres propositions pour rejoindre d'autres régions, D'accord. Et... sauf que ces propositions là sont arrivées au moment de la création de la LFL. Et en fait du coup ça m'est posé la question de est-ce que j'ai envie de me faire un max de blé en l'étranger euh, mais en étant numéro 2 tu vois bras droit d'un mec tu vois ou est-ce que du coup quand on met le projet LFL sur la table je suis en mode est-ce que j'ai pas envie d'être le du coup être mon propre chef et gérer une compétition à moi française c'est ça tu vois euh, et tu vois je bah, ai j'ai cru pareil tu vois j'ai cru du coup j'y suis allé je suis resté là je suis en mode vas-y on va on va le truc ça s'est bien passé les premières années et des complications parce que c'est un travail en tripartite tu vois c'est pas là c'est plus moi et mes équipes tu vois c'est genre toi, Webedia, Webedia, Riot, Riot TP, qui qui viennent mettre Riot. son petit sel etc du coup euh, c'était pas évident les premières années non ont vraiment beaucoup de rigueur, pas du point de vue compétition, tu vois du point de vue show et tout ça, on est vraiment, mais là tu vois on commence à avoir vraiment une... un vrai show et ok donc je suis content de la pente euh, qu'on est en train de prendre, euh, mais ouais c'était pas gagné au début hein. Ouais, vraiment, pas ouais. difficile. Bah, en fait, vraiment, ce côté tripartite, c'est parce qu'en fait, euh, toi tout le monde se cherche un peu, euh, tout le monde euh, veut prendre la place. En fait, c'est beaucoup de combats politiques. Défendre vois. ses intérêts, sa paroisse et tout. Ouais. C'est beaucoup de combats politiques, donc euh, moi, je suis un peu hors ça. Moi, je veux juste, en fait, euh, en fait, moi, j'ai le côté, euh, comme je si dis, je suis le côté un peu branleur, artiste, du coup, moi, je veux pas aller, les politiques, je m'en fous, faites vos, vos trucs, tu vois. Moi, je veux juste que le show soit sexy, et quand, en fait, on te met la réalité dans la gueule en mode, ouais, mais on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, parce que ça, ça appartient à eux, ça, ça, ça appartient à eux, et ils veulent pas mettre du. Je suis en mode. l'enfer. De... Oh, Faire les gars, genre moi je veux juste faire un truc sexy, genre me prenez pas la tête avec votre politique, tu vois. Mais là, du coup, on a appris à se connaître avec Webedia, ça se passe trop bien. Okay. maintenant là on commence à enfin vraiment, on est, est devenu même des potes, tu vois. Euh, ça se passe hyper bien, on est loin de l'image de Webedia à l'époque, là, le démon, bah toi tu, maintenant tu vois, hein, genre c'est vraiment les rois. pour Les le coup. arcades lunaires, ouais, c'est vraiment, vraiment les potos. Euh, mais là, du coup, on a on appris un, enfin la LFL a explosé quoi. Elle a explosé. Alors, il y a eu deux, deux, y a eu trois facteurs en vrai. Parce que toi, t'as vécu l'avant et l'après. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu du coup le moment. Il y a eu une petite explosion déjà qu'on a commencé à prendre Marex, Robalas, à tout ça c'est ce côté on cherche une identité qui sorte un petit peu du chips noir ouais. euh, toi des trop des darons tu vois on voulait chercher des mecs qui viennent du un peu de fraîcheur de jeunesse jeunesse tout ouais. et euh, bah, tu vois Robert, chips ça... et noir vous êtes des darons hein. c'est bah, vraiment... dit. <rire> c'est vraiment le cas <rire> euh, et tu vois bon en plus on a twix qui est le taulier mon twix lui bougera pas hein. le twix c'est trop fort twix c'est vraiment le daron du game mmh. euh, et du coup euh, on cherchait du coup un peu de fraîcheur mon traiton euh, je pense qu'honnêtement c'est une des meilleures recrues qu'on ait jamais eu euh, sur otp ouais. il apporte trop de trucs ce mec en vrai même si je le déteste euh, il apporte trop de trucs tu l'aimes vraiment pas Non, non, non ouais, c'est vraiment un très bon ah pote. Mais je sais, je sais. Mais, euh, et du coup, euh, et on a eu Roballas c'est Marek, ils sont venus et pas, ils ne sont pas venus au moment de live. Hein, tu vois, ils sont vraiment venus au moment où il fallait construire un truc. Tu vois. Euh, du coup, ça a commencé à recréer, euh, à créer un peu plus d'audience. Et bon, après, tu connais ce qui s'est passé. Euh, il y a eu euh, OTP tp, et là, ça a été euh, l'explosion. Terminé. Voilà, c'était fini. quoi Il n'y avait plus de concurrence. <rire> c'est beau, c'est beau. L'AFL la, la fait maintenant d'ailleurs des, des événements EPE IRL à Nice et ailleurs. On en parlait ouais. juste avant. C'est que nous, un peu la réalisation de ces shows, et si jamais tu as quelques petites anecdotes qu'on n'aurait jamais remarqué ou que le public ne connaît pas, que tu peux te permettre de partager bien sûr dessus. Alors en gros, c'est pareil, c'est toujours une tripartie, ces genre d'événements. c'est pas vraiment OTP, parce qu'en fait du coup OTP non j'ai la partie studio, mais le seul OTP en prod, prod pure qu'il y a c'est moi, du coup avec Webedia. Avec Louise que tu connais et Gozulting, avec Victor. Les rois. Les rois. C'est du coup c'est vraiment que les numéros 1, tu vois. C'est là as cité que des. Là c'est la team A tu vois c'est la team A et quand on va un event et c'est pareil pour les x on y va avec Gozulting, c'est que la team A c'est que des rois tu vois et du coup donc c'est une tripartie, c'est beaucoup d'échanges d'idées en amont. D'accord. Alors moi justement moi je suis la personne qui tranche quand j'ai l'idée c'est moi qui est le go final tu vois c'est moi qui moi qui lead tu vois le truc mais on va dire que un événement c'est beaucoup d'échanges d'idées. Et beaucoup de discussions en amont euh, sur ce qu'on veut en termes de scénaux, on veut des drapeaux, on veut telle, telle lumière, on veut, j'aimerais bien que pendant euh, les drafts il se passe ça, euh, je veux telle disposition, des trucs. Mais c'est beaucoup de discussions, tu vois. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Parce qu'en fait, euh, quand tu travailles avec des, des mecs hyper forts et des personnes hyper fortes, euh, la discussion c'est hyper important parce qu'ils ont toujours un regard très professionnel dessus, tu vois. Euh, et du coup, c'est vraiment un travail d'équipe. Et après, il euh, euh, y a le, le côté technicien que moi, du coup, branleur, je ne fais pas. Tout ce qui est brancher des câbles et tout, oui, j'avoue que je ne fais pas ça. Euh, ça, ça c'est le charbon ça, comme ça. Le charbon pur, c'est Victor, <rire> euh, il s'en occupe, force à lui. Euh, moi, du coup, je viens pour lead tout ce qui est répétition. Euh, ce que Valider sur place euh, le jour J, ce que j'aime, ce que j'aime pas, les trucs que je veux changer le, le jour J, tu vois, des trucs qu'on a discuté en amont, que je vois sur place et que je suis en mode, en fait, euh, le rendu en 3D, IRL, je suis pas fan, tu vois, c'est différent. Du coup, je vais faire les modifications que je veux. Euh, donc, si vraiment, j'arrive, tu sais, vraiment en costard et je suis en mode, de, je veux changer ça, ouais. ça, ça. Ça, ça, ça, si, si, si, ouais. ça c'est bon, ça c'est moins bon. C'est la partie la plus simple, honnêtement. Et, euh, et après, du coup, on fait les répétitions. Donc là, je lis un peu parce que généralement, tu vois, les. Les casteurs avec mon expérience comme traitons, ils sont un peu en mode de camp de vacances, tu vois. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on voit une vidéo où je le daronne un peu. Ils sont un peu en mode, ouais, tu sais, c'est le moment où tu es content aussi de retrouver des, des joueurs avec qui tu parles. Ouais, donc les mecs arrivent et veulent un ouais. peu de chill. Ils en mode, ou... de, les gars, non, on est là depuis 8 heures, enfin, euh, on est là depuis 10 heures, vous allez vite vous mettre au boulot, tu vois. Donc on fait les répétitions, <rire> on refait les derniers tests et après, euh, après c'est parti. Après, je prends ma casquette de life road et je lead les mecs euh, okay. euh, sur ce qui est à venir, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. T'avais donné l'exemple même sur un truc, euh, euh, sur les replays, comment ça se passait, ouais. du coup, avec les, ah, okay. les observateurs, tu ouais. vois comment ça se passait qu'il y avait compte, quelques ouais. secondes d'avance ouais. et tout ah oui euh, tu veux que je réexplique tu peux ok parce qu'en gros euh, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait euh, on est loin d'avoir des stream deck. Euh, et du coup euh, en, en gros euh, pourquoi il y a généralement un petit peu de délai sur les caméras c'est parce qu'en fait j'ai deux observateurs j'en ai un qui est en live avec 5 secondes de délai et un autre qui, a, qui, en, qui est en avance avec 5 secondes d'avance okay. et du coup cet tops là spoil tout ce qui va se passer. Comme ça, on loupe aucun kill. C'est pour ça qu'en fait on loupe très, très, très rarement des kills. Okay. Parce qu'on sait ce qui va arriver. Vous savez ce qui arrive, donc vous placez le bon mec au bon moment. Exactement. Tu vois. Et, et du coup, pour passer de l'ops live à l'ops ce top' qui en avance, qui, du coup, lui, va faire les replays. Comme ça, lui, il est constamment live, lui, il fait rien. Faire tout en live, il, il spectacle lui. lui, il spoil euh, et il va faire les replays quand j'ai envie d'un replay. Tu vois, quand okay. je dis euh, ok, il y a un, le pentacle de Reckless, ok, c'était moi le replay, je le vois absolument et tu me lances l'homo sur quatrième euh, kill, tu vois. Il fait ok. Et du coup, dès qu'il me dit ok, Karma, je suis ready pour le replay, je fais juste en genre 3, 2, 1, vas-y, top replay parce que le réalisateur il sait qu'il doit swap du, de l'Ops 1 à l'Ops 2. Okay. L'ingé lui, il sait qu'il doit faire le, le, le, le real in-game, il sait qu'il doit faire une transition spécifique pour swap et l'ingé il sait qu'il doit, il doit descendre l'Ops 1 pour monter l'Ops 2. Ou voir peut-être même vu que as cité si le partakil peut-être monter le public et euh... monter le public c'est ça tu vois disons euh, tu vraiment je crois que le truc que je hurle le plus en event c'est je veux entendre du public quoi. je le dis constamment incroyable <rire> ça casse les couilles à mes ingérences mais je le dis tout le temps hein. c'est assez drôle quand même de, de se rendre un petit peu compte tu vois de, du niveau de de, de coordination des personnes oui, faut, mais, quand même, mais même ouais. le nombre de répètes qu'il a fallu pour être au point sur ça quoi ouais, ouais, c'est c'est assez ouais c'est assez énervé pour le coup incroyable et, et est-ce que sur tous ces events irl etc maintenant que tu en as fait vraiment beaucoup tu as peut-être une petite anecdote sur un truc qui s'est passé un jour un fail ou un truc réussi ou un imprévu ou euh, je sais pas une machine qui a lâché quelque chose tu vois euh, alors des machines qui ont lâché euh, ça a déjà c'est déjà arrivé et c'est là où du coup euh, c'est là où je pense que mon expérience parle parce que c'est là où je dois recentrer tout le monde et trouver vite des, des solutions en mode ok on va on va stand by sur l'ops 1 l'ops 2 tu redémarres si tu redémarres pas tant pis on va cancel les replays pour cette game là je préviens les casseurs qu'on ne demande pas de replay si vraiment il y a un énorme problème je reviens sur les casseurs je suis ok les gars c'était beau pour l'analyser ce qu'on va passer sur l'analyse enfin, en gros c'est beaucoup de débit de parole pour essayer de trouver des solutions okay. et recentrer tout le monde tu vois mais euh, en vrai on, putain un truc il euh, y en a beaucoup hein, hein oui. le, le pire en vrai c'est le pire c'est camel quoi le pic gros, vraiment, c'est une honte, Kamel. Ah ouais, vraiment um, Parce qu'en vrai, genre, en fait, le truc, c'est que Kamel, <rire> euh, Kamel, c'est l'inverse de Prime. En gros, Prime, il est vachement chaud américain, tu vois. Euh, Kamel, euh, il s'en fout. Ouais. Kamel, il est naturel au possible. Euh, lui, euh, venir et faire de la hype pour lui, ça le fait chier, tu vois. Lui, il est en mode, mec, je veux, je veux, je veux être chez moi dans mon canapé et chiller. Et, et C'est ouais. ça, tu vois. Euh, mais le nombre de fois. Alors, ça, c'est très rare parce que nous, du coup, on est sous pression KCX2. Enfin, KCX match, même KCX1. Hein, on est sous pression. Et le kiff de Kamel, c'est de venir en régie, comment, il y a le plus de feu possible et dire de la merde. Il aime trop faire ça. Il vient vous déconcentrer. Il, il, vient, il vient dire de la merde, toi. Et genre, il y a des fois au KCX1, il arrive, il se pose à côté de moi, il me fait Carnage, là j'ai vu le truc, il y a un truc qui va pas du tout, quoi. Et je suis en mode Non, me dis pas ça, là il reste 5 minutes, s'il te plaît, quoi. Il me dit Non, c'est moi, bon, j'étais te laid. Je suis en mode Bah t'es une merde, tu vois. Et, et KCX au match, il me fait quoi troisième... ah, Il a joué avec tes couilles. Non, mais troisième game, KCX Showmatch, match, troisième game. Euh, on va reprendre, il y a un petit peu de délai à cause d'un souci Je, je dis, je, vraiment je hurle dans mes gars de stage manager de se grouiller etc Je suis en mode ok les gars on va quand même reprendre sur vous, on va, vous allez meubler 1 minute 30 grand maximum, faites moi confiance Et au moment où je dis ça, Kamel il me dit euh, Attends bah, je, vais, je vais faire semblant qu'il y a un bug Je vais faire semblant de parler dans le vide et comme ça les gens vont croire ils vont engueuler, fuck carnage tu vois Je suis en mode mais tu une merde <rire> Non mais c'est que des trucs comme ça tu vois et, et parce que tu vois OTP il me connaît sous pression euh, et du coup, ils savent qu'il faut pas trop me troller à des ouais, amis. Kamel, ouais, ouais, ouais, ouais. ah, ah, lui, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Tu <rire> lui dis qu'il y a 300 000 personnes, ils sont bons, là, en branle. Ils s'en foutent totalement. Ouais. <rire> ah, bah, déjà une petite anecdote. Ah, il est trop chiant est, sur ça. Il fait bon. que troller tout le temps. Hein. <rire> non, mais je peux comprendre. En plus, tu vois, même, même humainement. Dans une équipe, tu vois, dans ces moments de pression ou en tout cas d'adrénaline ou de trucs à gérer, fort. C'est vrai que, par exemple, quand tu dis, tu hurles sur le mec, stage manager, grouille, grouille, ah ouais. tu es comme, tu as des personnes peuvent se dire, putain, ils hurlent sur les gens et tout, ouais, c'est pas non, et tout. Euh... Mais en réalité, quand les gens s'accordent et savent comment ça fonctionne oh ouais. et que c'est limite pas nécessaire mais naturel, ça se passe mieux. Mais en fait, ouais, en fait, c'est un, un live, c'est un peu comme euh, en cuisine, tu vois. Ça, le, le chef va un peu gueuler partout, tu vois. Ouais. Et ça, jamais ça va mal parler, tu vois, mais ça va hurler pour les bouger. Mais par contre, je suis le premier à les féliciter, quoi. Dès que les mecs, je suis en mode, je les hurle euh, pendant 30 secondes, euh, c'est fait. Je suis en mode, les gars, vous êtes vraiment les rois, j'ai à vous, veux dire ramenez-vous, tu vois. Incroyable. Donc, euh, c'est, mais en fait, c'est normal, c'est. Le... Il faut se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de pression. Alors, il n'y a pas constamment de pression, on n'est pas non plus, on n'est pas des rois, on n'est pas, pas des, des monstres, hein. mais il y a des timings où un peu de pression tu vois et ça se retransmet forcément à l'oral tu vois mais exceptionnel ça fait plaisir il euh, y a souvent eu ce débat sur le fait de garder le côté internet et pas trop ramener la télé ouais. sur Twitch etc mm -hmm. euh, toi qui aimes bien les shows les bonnes prod et tout est-ce que c'est une prérogative qui compte pour toi au moment d'imaginer ça et qu'est-ce que tu penses au global de cette question ouais moi je pense que c'est en fait euh, les mecs qui sont là sur Twitch euh... en fait Twitch a une ambiance spéciale tu vois Twitch c'est le côté euh... En famille, c'est vraiment le truc de, de, en termes de suceur, mais euh, c'est le côté, tu vois, un peu proche, tu vois, de, proche des gens. Euh, on n'est pas tous une famille, mais on va dire que tu as, as une proximité ou tu as un chat déjà, un que ça. Donc, en fait, quand un mec va te dire euh, un truc, tu vas le dire ouais. et tu vas avoir une, une interaction avec à la télé. Tu n'as pas ça. Du coup, à la télé, ils ont cet aspect. Euh, hein, c'est un univers assez froid, euh, assez focus où ils sont entre eux et ils ne regardent pas vraiment le retour des gens. Et du coup, ils s'approprient. Pas trop ce que aiment les gens et tout ça. Ouais, ok. C'est très froid. Ouais. C'est très froid, tu vois. Et, euh, et moi, c'était ce côté, justement, on ramène le côté beau de la télé. Les caméras, euh, la light, euh, euh, genre le, la, tout ce qui est aspect séno, le décor et tout ça. Mais on garde cet aspect. OK, les gars, euh, on est sur Twitch, tu vois. Donc, euh, redescendez un peu, on est là, on se prend pas trop la tête non plus. tu vois. On troll un petit peu, ça, on ouais. Se ouais. permet d'ajouter des choses. Les gens, ils viennent pas sur Twitch pour se prendre la tête, tu vois. Ils sont là après le taf, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent chill devant Twitch. Euh, devant... Euh, Devant Twitch, tu vois, donc... Euh... Ajouter des petits DJ Rexma, des, ça... des petits enfin, trucs ça, de chiens, ça, des trucs... c'est n'importe quoi. Ça, qu'on m'a accepté, ça. C'est une honte à, à Monaco, <rire> la DJ Rexma sur scène. C'est une honte. Ah ouais, vraiment, c'est une honte. <rire> bah En fait, le truc, c'est que... En gros, c'était parti du LEC. Oh, l'LEC... Euh... Alors, grand respect au LEC. Franchement, euh, la team qui gère ça, euh, ils sont vraiment très, très forts. Ouais. Ils ont quand même beaucoup de problèmes cette année de restructuration. Euh, mais... Euh... Ah c'était <rire> Mais en fait, il faut quand même imaginer que... Euh... Ils font une introduction avec un show ouais. avec un... Ils font pendant un... une opening cérémonie avec un DJ tu vois D'accord C'est pas mon délire euh, Vraiment je suis en mode de... Respect à vous ouais. C'est beau, euh, les belles réalisations Mais je vois le public, euh, ils aiment pas ouais. Ils ont à la foutre sont... C'est déconnecté un peu de C'est totalement ce déconnecté happen, avec ouais. notre humour nous et ce qu'on travaille sur les réseaux et sur OTP tu vois Du coup j'avais envoyé un message au mec qui avait géré l'opening du LLC Et j'avais dit écoute ce qui va se passer, c'est que je vais à Monaco, j'ai une date, et je vais te mettre à l'amende avec un fake DJ et ça même. <rire> et je vais faire mieux que toi. Mais c'est parce qu'on se connaît bien, tu vois. Bien sûr. Et euh, du coup, il m'a dit, bah, hâte de voir ça. Et du coup, on a fait, euh, on a fait DJ Rexma quoi. Mais, du coup, je suis allé sur, Fiverr. J'avais déroché une voix américaine. Euh, J'avais travaillé avec euh, mon gars John Dis qui, qui me suit depuis des années, je des années. Bon. Euh, euh, qui a fait toutes les animations derrière. On s'est basé sur Tomorrowland, Roland. Euh, et on a fait ce, ce délire-là, quoi. Je suis mort, en plus, vraiment, avec la musique de on camping est allé... et tout. On ah, est allé hyper loin. On a été <rire> hyper loin, mec. C'est n'importe quoi. Non, franchement, c'est bien ça, c'est assez, assez drôle. Non, mais c'est propre, c'est propre, merci. Euh, je me permets, du coup, euh, bah, merci pour ta réponse, d'ailleurs, sur le côté internet, TV et tout, c'est cool. Euh, si tu devais, à toi, à titre personnel, donner un conseil à une personne qui aura envie de le se lancer dans ton milieu et dans la production audiovisuelle, quel serait-il tu devais donner un conseil. Euh, ouais. C'est que c'est vachement hypocrite parce que le milieu est vachement fermé. Euh, du coup, c'est compliqué de se lancer. Mais on va dire que la règle numéro une, parce qu'en fait, c'est un milieu fermé. Mais on va pas se mentir, il y a beaucoup de fraude dans le milieu. Tu vois Je pense comme dans beaucoup de milieux. tu vois Sauf qu'en fait, vu que c'est un milieu jeune et qu'on est tous jeunes, tu vois, genre en gros, des producteurs télé, qui ont mon âge et qui ont fait autant de ça, ça n'existe pas. Parce qu'en fait notre milieu, c'est pas que je suis un génie, c'est pas en fait, notre milieu est hyper jeune, tu vois. J'ai rien de plus qu'un mec normal, tu vois. Ça fait que quelques années que des mecs comme toi euh, opèrent dedans. C'est ça, et du coup, euh, en fait, il faut, je pense que quand tu veux travailler comme là, moi, live prod, ou producteur, ou graphiste ou quoi, c'est de t'intéresser à toutes les équipes qui t'entourent, tu vois. C'est le meilleur conseil. En fait, quand tu veux faire du son, intéresse-toi aussi un peu la vidéo. D'accord. Parce qu'en fait, euh, indirectement, le son, il, la vidéo impacte aussi un peu le son quand on voit des vidéos et trucs. Alors. En fait, il faut juste maîtriser un peu tout. Et, et puis qu'à un quoi... moment, tu, à, tu dois être un couteau suisse même des fois bah, En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'est pas un couteau suisse dans le sens où tu dois, tu dois tout faire, mais tu dois maîtriser et, ce que je t'expliquais, connaître les limites de tous tes collègues tu vois, okay. avec qui tu travailles. Et, euh, et autre conseil, c'est euh, n'ayez pas peur d'aller dans du bénévolat. Tu vois. Alors vraiment allez trouver des petites structures en bénévole, allez-y, donnez-vous à fond. Il euh, n'y a pas de miracle. Hein. L'e-sport, c'est comme le string, c'est un moment, c'est un peu de la chance, tu vois. Okay. Il faut être là au bon moment. quoi. Même des petits trucs genre de BDE, des choses comme ça. J'avais vu des BDE de machin qui essayent de faire des petites émissions. Ah, des euh, ça, c'est bien. Ça. Il y a, Quand euh... tu dis bénévole, je pense à ça. Ou... Oui, c'est bien, mais ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien, tu vois, genre, parce que tu mets ton premier pas en régie et tout ça, c'est lourd. Mais tout ce qui est, en fait, tout ce qui est bénévolat, c'est grave cool parce que ça te met un pied dans le milieu. Si tu fais des émissions, t'as 40 viewers, euh, mais tu te donnes à fond, tu vois, euh, c'est trop bien. Genre là, il y avait... Euh, ah putain, j'ai oublié leur blaze mais ils avaient fait du coup l'open tour euh, en, mode, euh, en mode amateur, tu vois, ouais. euh, sur une petite chaîne. Ils avaient 400 personnes, c'était vachement bien pour le tour. Bien. Et les mecs, vraiment, ils trahirent leur mère, quoi. Ah moi je suis en mode de, putain les mecs font un analidesque, il y a un AP Ah ouais j'étais passé draps. sur leur truc c'était propre. Oh ouais ouais c'était propre tu vois. C'était quoi genre... le nom si certains... Euh il dès que je retrouvé. le chat t'inquiète c'est pour le chat, pour le chat. Ah, mais ouais, tu okay. peux prendre ton téléphone okay. si t'enviens t'inquiète on est euh, pas trop bah, le dire. Je crois, je crois que je l'ai pu... Euh... j'ai pas le retrouver dans mon e livre. ESTVN il dit. C'est ça, c'est ça. Trop fort. Vois, ils font un petit analyse-desk, des petits trucs et tout machin. ils font un caster-desk, ils prennent l'API de Riot, euh, ils, ils font les... Tu vois, ils, font, ils, ils tu vois, le truc. Et euh, moi, commencer par les trucs comme ça. Euh, commencer par des, des, des, des bénévoles comme ça euh, et ça va vous, ça vous mettre un premier pas. Et en plus, pour nous, en tant que si on veut recruter... Bah, c'est vachement intéressant parce que du coup, on a, on a un historique. Tu vois Tu peux envoyer de la matière. Ouais. Bah ouais, c'est ça, tu es en mode de... Ok, t'as fait quoi Bah regarde, j'ai fait un live open tour euh, là, euh, t'es là. Je suis en mode de... Ok, bah trop stylé. Bah ouais, ok, tu, tu utilises ce que j'utilise moi. Euh, bah je vais te montrer comment on fait ça en mieux. Donc viens avec moi, tu vois. C'est déjà arrivé que quelqu'un t'envoie une candidature comme ça en disant Regarde, j'ai déjà fait ça et le... tu t'y oh, intéresses ah, Pour le coup, alors. Euh... Bon, je dis pas qu'il faut t'envoyer sans, sans non, candidature, non, non, parce mais. J'en ai déjà beaucoup. Wow. <rire> mais le truc, c'est qu'en fait, alors nous au TP, vu qu'on est. En fait, les gens ont bim, on a qu'un an, tu vois. Euh, du coup on est tout tout jeune et du coup j'ai beaucoup de demandes parce que je pense que je, je dois être euh, euh, la personnalité publique euh, un peu qui est devant la scène au niveau ouais. de la scène, du, du côté backstage tu vois. Ouais. Euh, du coup j'ai beaucoup de demandes mais euh, malheureusement au, au, game, enfin, au TP pardon on, on ne prend personne euh, mais euh, euh, tu vois peut-être des webédia, tu vois, des consulting, euh, des Warp. tu vois il y a plein de, y a plein de, de trucs peut-être qu'ils peuvent chercher tu vois. Okay. Mais euh, en fait, faites fait du bénévolat, c'est trop bien. Quoi. Ok, bah, très bon conseil. Ça fait plaisir. Euh, so, bien sûr, bénévolat, il vous le dira lui-même. Évitez de vous faire exploiter. Tout non, ça, non, ouais, là, hein. Bénévole, c'est un mec qui te crie dessus et ne te respecte non, pas. C'est pas ça, ça le bénévolat. Ça, ça, non ça dégage. On est, on est tout d'accord. De toute façon, des mecs si vous, vous bossez avec des mecs au c'est pas normal. Vous, vous dégagez ça de votre vie, c'est sûr. Exactement. Euh, après euh, après gaming se construit, enfin, euh, euh, euh, après gaming se construit, pardon, le projet OTP, ouais. parle-nous de sa réalisation et comment est-ce que toi, tu as été amené à. Passer de l'un à l'autre En gros, moi, euh, moi, je suis team Chips et Noix. Okay. Si demain, Chips et Noix euh, se casse et fait un autre projet, je vais les suivre. Tu vois Parce que c'est eux qui m'ont vraiment poussé à balle. Tu vois moi, quand je suis rentré, il y avait Vincent qui m'a intégré. Mais surtout Chips et Noix qui m'ont vraiment propulsé. Tu vois du coup, moi, je suis team Chips et Noix. Euh, du coup, en gros, euh, alors je connais pas trop les détails parce que moi je sais les, les trucs politiques. je t'intéresse. Moi je veux juste en plus, t'es en plein bord donc un rien à euh, Mais en gros, du coup, ils me parlent de ce projet OTP. Euh, ils m'ont dit voilà, euh, ça se passe hyper mal avec E-Gaming, euh, On est chaud que tu viennes avec nous euh, sur e OTP. Ouais. Euh, moi, ça se passait pas des masses bien, tu vois, euh, avec E-Gaming, Genre, j'ai appris par exemple, tu vois, que du coup, le projet OTP se créait. Euh, du coup, moi directement, j'étais un peu. Euh, j'ai pris. Euh, comment on dit ça mais en gros j'ai pris des balles perdues euh, ouais. parce que alors, alors que j'étais pas dans le truc tu vois okay. j'étais vraiment sur les wars à fond okay. j'ai pris des balles perdues un peu en mode de, bon bah carnage merci pour la moitié des wars mais on va dégager des wars et euh, on va mettre un, on va te remplacer tu vois ouais, bon. et bon, du coup ouais, ils ont fait non vous remplacez pas carnage sur les wars en France par contre donc du coup euh, vous continuez lui tu vois mais tu vois c'est je prenais des bastons un peu perdu en mode bon, ok bon ça me donne raison euh, je vais me casser avec eux tu vois ouais, des, des jeux politiques ça se voilà. tu détestes ça, ça ah, ouais. bon, c'est pas mon moi je veux vraiment juste bosser euh, faire un, un truc que les gens que les gens kiffent et ah, passent, tu vois. mais du coup ouais ça c'est créé, euh, cru, vraiment je croyais au projet parce que du coup euh, bon, en fait le premier truc que j'ai demandé à OTP, le tout premier truc c'est ok mais est-ce que je peux sélectionner mes techniciens Ok. C'est le premier truc parce qu'en fait on avait une problématique avec Ogaming, c'est qu'en fait euh, concrètement comment ne pas être trop dur euh, En vrai ils bossaient aussi avec Starcraft 2 euh, et c'est pas du tout la même mentalité tu vois. Okay. Moi la mentalité Ogaming lol à l'époque déjà c'était euh, les gars on fait un show carré tu vois. Euh, même s'il y avait des fails techniques, etc. Euh, mais du coup, quand tu passes de 8 heures de Starcraft 2 avec euh, euh, la bouteille à la main YOLO, ouais tout ouais. ça, le feu Wallé, euh, et que tu repasses sur l'OL, bah forcément les techniciens, tu, ils sont un peu perdus, tu vois, en termes de, de rythme, de travail et de conception de show. Tu vois. De mentalité, ouais. c'est de mentalité. Euh, du coup, j'avais dit, moi, je veux plus ça. Mais en fait, je veux que, en termes de budget maintenant, en termes de techniciens, on ne regarde plus trop et on prend que les meilleurs. Au okay. final, c'est okay. ma seule demande. Je voulais que les, me que les meilleurs, qu'on ait aucun putain de fail technique. Et je pense que Peut-être que je me trompe, mais je pense que beaucoup euh, de vieux d'Ogaming ont remarqué qu'il y avait quand même un saut dans le temps entre Ogaming et OTP, juste au niveau de la gestion des lives, au niveau de la gestion technique. Parce que vraiment, on est passé de 2-3 fails par émission à 0,5. Ouais. Et, et c'est des fails qui sont vraiment réglés à la seconde et que même certaines ne voient pas. Tu vois. Ouais, la, la et du coup, moi, ouais, moi, pas... ma première demande, ça a été OTP, je suis chaud, mais par contre, je veux les meilleurs techniciens possibles. Parce qu'en fait, mon travail à moi, concrètement, moi, je suis une fraude. Tout ce qui fait, tout le show, c'est les techniciens. Parce qu'en fait, je travaille qu'avec des monstres. Okay. En fait, genre si, si moi, demain, je fais euh, un KCX3 ou un KCX2, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, ou si je fais un autre event euh, euh, dans un autre, autre stade, euh, dans une autre ville, pardon, euh, si euh, j'ai les techniciens nuls derrière, je suis mort, okay. je ne peux rien. en fait je suis, je suis mort tu vois je vois, si, si ils mais c'est pas... beau de dire et de reconnaître que tu dépends également des gens avec qui ah, tu travailles etc tu moi je pense que si moi je suis pas là pour eux ça va pas très bien se passer ouais, bien non plus, mais on va dire que moi je, je suis, on va dire que je suis, en fait je suis, là où je suis indispensable c'est dès, dès qu'on parle d'événementiel tu vois, ouais. en studio euh, je peux, ils peuvent bien faire, ils peuvent tanker la LFL sans moi ça va être moins smooth, ils vont un peu plus stresser ils vont être moins, cali, moins, moins calés tu vois mais on va dire que j'apporte, ouais c'est faisable si la, la main, l'effet, LFL, je perds mes gars, on est morts, les gars. Genre, vraiment, il n'y a plus d'effet tu vois. Et c'est pareil, tu vois, pour la conception graphique. Si je, je, je, je, je n'ai pas Nokia derrière pour euh, euh, créer ce que je fais, je, je lui envoie des paints dégueulasses. J'envoie des moments, j'envoie 4 carrés, 2-3 traits, je lui dis, voilà, c'est ça, c'est le plateau. Et le mec m'en fait un truc de fou, tu vois. Et pareil, tu vois, mon monteur, euh, John D, c'est vraiment, mais avec qui je bosse depuis des années, des années bah, depuis que je commençais avec au gaming il a commencé en même temps que moi. C ce mec-là fait toutes les intros euh, LFL, euh, les matchs of the week et tout ça. DJ Rexma, c'est lui. Bah, si je n'ai pas lui, la LFL n'a pas ce niveau-là de production actuelle. Alors, moi, je me permets une remarque c'est totalement vrai et c'est même très beau que tu soulignes l'importance de tous les techniques. Mmh. Qui... Au bout d'un moment, il faut que quelqu'un fasse les choix. C'est toi qui les as ouais, fait. C'est ouais, moi qui les fais. Donc, mais au bout d'un moment. Non, mais parce que c'est vrai que t'es es, es très humble, et voir des fois, un peu, tu, tu dis je suis une fraude et tout machin, même si c'est une façon de parler classique, ouais. mais tu es pas pour rien non plus. Ouais, je pense, bah, je pense que ouais, ça va, parce que bah, du coup, ces gens-là continuent de bosser avec moi, ils me font confiance, donc je que ça, pense que j'apporte un truc. Tu vous vois. avez une bonne team, ça ouais. fonctionne bien. Incroyable, incroyable. Est-ce que l'équilibre et ton rythme de vie actuel te satisfait ou est-ce que toi-même t'es voué peut-être à te diversifier un petit peu Est-ce qu'on t'a déjà proposé peut-être des postes, des choses à la télévision, des trucs euh, Alors du coup, ouais, on m'avait proposé du coup dans d'autres régions euh, que j'ai refusé. Euh, bah, je, je peux pas je peux pas dire les noms mais en gros c'est euh, d'autres régions de l'hollyland tu vois euh, que j'avais refusé euh, et du coup je me diversifie alors moi c'est vrai que au bout d'un moment de faire du lol lol lol c'est chiant tu vois parce qu'en fait quand tu fais la LFL, c'est cool quand tu rajoutes lck bon lck je ne le fais pas, c'est le matin, moi je dors, hein. du coup on <rire> est un gars hein, qui est dessus. Euh, LEC, mais après il faut dire qu'après le LEC, il y a quoi Il y a le Open Master, il y a le MSI. Ouais. Ok, donc moi, euh, League of Legends. C'est ça, tu vois. Euh, même si le côté événementiel aide, euh, j'avais besoin aussi de trouver des trucs à côté. Et c'est là où j'ai fait la rencontre d'Amin, du coup. Oh. Et c'est là où du coup on a commencé à faire euh, des lives ensemble, tu vois, le Five et tout ça. quoi en gros, hein. ah, Ok. Et donc c'est coup... Amin qui m'apporte cette côté stabilité de... Parce qu'Amin, c'est un c'est un puits à idées tu vois genre enfin les je peux même pas citer les idées mais je un monte il y a des fois il me dit des trucs en mode, va te faire foutre tu vois genre enfin <rire> on n'est pas Netflix tu vois ouais, ouais, mais euh, non non mais c'est ce, lui qui m'apporte la stabilité ou bah j'étais encore avec lui bah, je t'ai dit hier soir j'étais au téléphone avec lui ouais. euh, et du coup non c'est lui bah tu vois il, il sort de ce côté là tu vois il sort de ce côté lol parce que lui euh, quand je l'ai rencontré euh, c'était Avant qu'il se lance sur Twitch, ouais. on avait mis en contact avec lui parce qu'il voulait, voulait faire un live loup-garou. Alors, j'irais 8 caméras tout seul. Ouais. Je suis en mode, de, mec, c'était un un, un, ah bah, une honte. Je suis en mode, mais tu, tu vas dans le mur. Là, ouais, toi. Quel, il a réussi à le vois, faire. Ouais. Il était en sueur. Il avait réussi à le faire. Je lui avais donné 2-3 conseils, mais vraiment, il a tout fait tout seul. Euh, et en fait, euh, on a débriefé et j'avais dit à tous mes potes j'avais dit, ce mec-là, euh, il va tout casser, c'est sûr. Parce qu'en fait, euh, quand il me parlait, il, dit, euh, il, il me disait, euh, il veut pas stream perso. Enfin, il veut stream perso, mais il veut faire l'événementiel. Il veut faire des, des, des vraies émissions. Okay. Et du coup, j'avais dit, ce mec a tout compris. Okay. Bah, C'est comme toi, tu vois. Comme on discutait, il y a PA et toi, vous faites des streams perso. Mais d'un autre côté, vous avez ce côté un peu euh, émission quadrillé Zach en roue libre, euh, Popcorn. Et Amine avait ce côté-là aussi, tu vois. Lui, lui, il a le côté un peu plus américain, tu vois. Okay. Lui, il a le côté vraiment, bah, tu vois, Five Club Show et tout, ça. Ouais, et, tout ouais. et du coup, on s'est grave bien entendu. Et, euh, et bah, sur quasiment 90% de ses projets, je suis, je suis avec lui, quoi. Incroyable, ça fait super plaisir à entendre. Et même toi, ça va te faire du bien au bout d'un moment d'aller faire un truc de fou. Ouais, de, de fou, fil, bah, parce qu'on s'entend trop avec Amine. Donc, euh, on est dans la même longueur d'onde Tu vois, il me, il me fait à 100% confiance. Et du coup, bah, le, en vrai, le... De toute façon, le, le le, la denrée rare là dans le milieu, c'est la confiance. Quoi. Si quelqu'un te fait confiance 100%, t'es obligé de te out, tu vois pour le truc, pour pas le décevoir. Incroyable, ça fait plaisir. Je, je me permets, euh, vite fait, tu sais que. Bon, je sais, tu m'as donné la primeur de cette prise de parole et tout, donc je t'en remercie. J'espère que les gens sur le chat vous passent un bon moment et tout. Je sais que t'étais aussi un petit peu stressé. Ça fait plus d'une heure, on parle. Hein. Ah ouais oh, C'est passé vite. Mais, mais je savais que c'était. C'est ce que t'avais dit. C'est pour ça que j'ai accepté. Je sais que t'es fort. Ouais. Je te l'avais dit, monsieur. Euh... Ça fait super plaisir, franchement, on passe un très bon moment. Je suis très content de ce qu'on est en train de, de voir là gentiment. On va finir tranquille, tu vois, classique. Je vais te demander de solliciter un peu tes souvenirs. Quel est le show qui a été pour toi On commence gentil, il y en a trois, ouais, trois points. Okay. Quel est le show qui a été pour toi le plus compliqué, cauchemardesque entre guillemets à produire et pourquoi Même si ça s'est peut-être pas vu à l'écran. Au oh, World 2019, euh, l'opening ceremony. Raconte. Ah non, c'est parce qu'en fait. Euh... C'est euh, en gros, euh, si tu veux, open, une opening ceremony de ce niveau là, ouais. et comme un Super Bowl ou quoi en fait, c'est une équipe A qui va gérer en amont, qui va travailler pendant des mois et des mois et des mois. Sur et des un mois. truc, sur un ça. produit. Des mois vraiment, depuis janvier ils vont travailler dessus, ouais. ils, vont, ils, vont, ils vont tout faire et toi on te donne le bébé. Et on dit il faut faire à ça. À quelques semaines, tu vois. Et, euh, et après, du coup, t'es en mode. Euh, bon, t'as le gros bébé avec plusieurs millions de budget, t'es en mode, ok, c'est compliqué quoi. Mais après, on va dire que c'était le plus stressant, okay. mais c'est le plus encadré aussi, tu vois. Où j'étais pas tout seul, hein. vraiment, j'étais euh, j'étais le bras droit. Euh... Ouais, c'était ça là. J'étais le bras droit, j'avais un petit poste, hein, vraiment. Oh. Hein. Ouais, c'était énervé. Ça s'était passé où déjà C'est Worlds Last, C'était en France, non Ouais, c'était à, à Bercy. Ok. On a fait, en fait, on a fait Bercy, Zenith, Bercy. Et ça c'était vrai bail même si c'était compliqué mais c'est au final c'était ouais, ouais, ouais. en fait moi j'avais j'avais qu'un petit poste en vrai honnêtement là, là dessus j'avais pas un poste de fou euh... enfin en gros un petit poste vas-y dans le top 3 leader tu vois mais en gros euh, du coup tu récupères le bébé à ma droite du coup il y avait euh, celle qui gère qui est, on va dire la la live prod officielle qui elle va gérer tous les plans de caméra et tout ça. Moi j'avais la partie topage au niveau euh, caster, au niveau joueur en gros, tous les plans liés, tout, tout l'arrivée des joueurs au niveau des plans joueurs, et t'as une autre personne qui est à ma gauche qui elle du coup va gérer tout l'aspect euh, écran. Okay. Donc il y a une partie nos danseurs et tout ça, il y a une partie joueur, caster oh, moi, Allah. et il y a une partie écran tu L'organisation titre. Mais non tu sais que les gens généralement ils battent en régie parce que c'est un flow continu de, de paroles quoi. C'est vraiment, tu sais que j'ai vraiment là tu me donnes deux bouteilles d'eau, mais en régie j'en ai quatre ou cinq quoi, en K Régie. C'est vraiment, tu bois constamment. Quoi. Oh là là, mais il se pisse jamais dessus, tu sais. Oui. 3-0, ça déjà, effectivement. Mais ça, par contre, on allait vite. <rire> on est retourné vite à la maison. <rire> ça, ça. Un peu à ouais, ouais. regret. Tu sais que <rire> je ne me souviens même pas des games. Ça, ça, ça c'est un truc que tu constamment. Le en fait, Pike Mid, je crois ah qu'il avait sorti Caps. En fait, quand tu fais une opening cérémonie, MSI ou Worlds, en tant que Life Road, tu ne te souviens que de ça et pas des games. Je suis incapable de citer un move d'une game, quoi. Ok, bon, why bah, ouais, not? Franchement, c'est énervé. Quel a été, du coup, pour toi? Euh, alors là, tu en as peut-être parlé pendant l'émission, mais je me permets quand même. Le, le show dont tu as été le plus fier et pourquoi? Le plus fier? Mmh... Bah, L'opening, ça des Wars. En vrai, c'était le, le truc le plus énervé. Ouais. Parce que je peux pas faire. Plus... En fait, le truc au-dessus au des Wars pour moi, ce serait le Super Bowl. D'accord. Que j'aimerais même atteindre un de ces quatre. Ouais. Euh... Bon rêve, un jour de un Super Bowl incroyable. Ça serait, pas, ça serait pas mal, mais je sais que je vais, je sais que je vais y arriver, tu vois, euh, mais fier, en gros, c'est, euh, en vrai, le plus fier, c'est euh, tout ce qui est KCX, quoi, KCX c'est même LFL Nice, tu vois, en vrai, en fait, le truc, c'est que c'est ce moment où tu t'es en mode, Oua, les mecs donnent tellement de force dans la salle, les mecs portent tellement l'event qu'en fait, euh, t'es secondaire, tu vois, le show, au final, il est secondaire, quoi, concrètement, parce que ces mecs-là euh, font tout. Euh, tu vois, je, je passe mon temps à hurler en régie à Victor qui était en mode Vas-y, mets la cam, mets la, envoie la cam, envoie ouais. la cam. Et à chaque fois, il mettait la cam, envoie, envoie les effets light. Tu vois, je, fais, je passe mon temps à être à fond sur ça, quoi. Et que c'est pareil, tu vois. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils donnent une énergie. Il faut dire que nous, on est derrière l'écran, quoi. On est vraiment derrière le, le, le vidéoprojecteur. Du coup, toute leur, quand les mecs crient, les joueurs prennent, mais nous, on est juste derrière, on prend, der on prend sûr, derrière. Ces trucs-là, ils sont inoubliables, tu vois. Ouais, c'est trop, trop bien, quoi. Incroyable, incroyable. Et, et quel est celui où peut-être tu as une anecdote un peu cool ou terrible, euh, genre une impro, un truc euh. Euh... Je t'avais déjà demandé un peu similaire avant, ouais, mais, je mais de... pas tant. En vrai, mais pas tant que ça. Tant que ça. Après, s'il n'y a pas, tu vas pas inventer. Hein. Non, pu... en vrai, c'est toujours, euh, toujours clean, en vrai. Okay. Euh... Non, en vrai, on n'a jamais trop de pépins. En euh... vrai, ouais, on n'a jamais pépin de pépins. En... Euh... Bah, le seul truc marrant là, qui s'est tapé, c'est DJ, DJ XMA, là ouais, à ouais. Monaco. Ou je crois que c'était Pilou donc, qui était directeur de stage manager qui a juste simplement oublié d'ouvrir le PC quoi Ouf. Et du coup bah en fait on avait un plan où tu avais le PC fermé quoi euh... Du coup c'était un peu bizarre quoi mais... Un DJ qui mixe avec le PC fermé c'est bien hein, <rire> Mais du coup bon c'est devenu un même tu vois <rire> Mais euh, non mais en vrai il n'y a pas trop de failles parce qu'en fait euh, bah, comme tu enfin, on a tellement de répétitions et après c'est des mini fails tu vois que les mecs voient quasiment pas tu vois genre c'est c'est euh, un switch dans plein de caméras où le cadre il est en train de recadrer du ouais. coup tu vois une, un peu une perte d'équilibre ouais, ouais, ouais, ouais, euh, c'est ce genre de truc mais je pense que c'est tellement secondaire que les gens s'en foutent un peu tu vois je capte normal dernier point euh, pour euh, conclure un peu cette émission qu'est-ce que tu penses toi si tu devais parce que je sais que tu t'es déjà exprimé sur ça euh, répondre aux gens qui te disent ouais mais t'es live producer de TP mais t'es très pro-cassé, tout ça machin ouais. est-ce que ça va toucher peut-être l'objectivité est-ce que c'est pas ton rôle des trucs comme ça tu Quoi, bah, en fait, euh, oh, moi, je suis bah, en fait le truc, c'est que est-ce qu'ils ont vu sur le broadcast OTP qu'on a pris part une fois à la K-Corp Non, tu vois, en fait, c'est genre le moi dans mon travail. Je enfin tu, tu peux pas dire que le broadcast OTP est K-Corp, impossible. Déjà, d'une, parce que les casters ne sont pas K-Corp, et de deux, en éléments visuels, en éléments de production, il n'y a rien qui met en avant K-Corp. Ouais. Euh, et quand je mets la casquette KCX, forcément que c'est full K-Corp, il n'y a pas, oui, y a pas négocié, la là, logique toi. mais tu, sur OTP ou même à Nice. Euh, le seul truc, c'est qu'en fait, je sais qu'il y avait certains. J'avais discuté avec certains Ultra Solaris, qui m'avaient dit euh, j'avoue qu'en termes de caméra, euh, euh, même Narcus en a parlé, il avait fait un bon débris de ça. Euh, il avait fait un bon débris de Nice pour le coup, et il avait dit quoi, des fois on mettait un peu trop Carmine en avant. Ouais. Mais comme on l'avait répondu, euh, tu as 1500 Ultra Carmine. Tu vois, ouais. Ils viennent avec des tambours de guerre. En fait. ouais, ils viennent je... en mode c'est leur virage, quoi, tu vois. Et face à eux, forcément, il y avait peut-être une vingtaine de Vita et euh, une vingtaine de Solari. Mmh. Mais tu vois, en termes de gestion de son. En fait, euh, en termes de contexte, tu ne peux pas mettre Solari, alors qu'en fait, le contexte du son vient de gauche. Ouais. En fait, tu, du coup, il y a... C'est difficile de mettre à égalité... Enfin... Mais, mais tu sais que moi, mon rêve en tant que producteur l'FL, c'est qu'en fait, euh, le prochain event, on ait autant d'Ultra k ouais. autant de Solari, autant de Solari, et de Vita, parce que du coup, on peut faire des allers-retours avec les caméras. C'est mon producteur pur. En tant que carnage, s'il n'y a pas à avoir une salle full k je suis content. Tu vois. <rire> mais en vrai, le truc, c'est il faut juste que les gens se rendent compte d'un truc, c'est qu'en fait, une fois que tu des events comme le KCX1, hein, le KCX Showmatch avec les Ultras, euh, en fait, tu es forcément, t'as forcément euh, un rapport avec eux qui est différent, tu vois. Et, et puis même, tu, on se connaît depuis Radio Sex, ouais. j'avais fait tous les Radio Sex. Euh, c'est vrai. J'étais là tout le temps, du coup, j'ai ah bah, Le merchant. Monsieur, monsieur, c'est un, un pull qui n'est jamais sorti, voilà, classique. Du coup, j'ai une approche un peu spéciale aussi avec, euh, avec Kamel, tu vois. Enfin, je l'avais je l'avais euh, je l'avais dépanné euh, à l'époque quand il avait il avait pas de plateau pour stream euh, il était chez au gaming il avait il avait dégueulassé le mur ce chien <rire> il, <rire> je dit, mais il avait dit dit ne met pas d'insultes les il a fait un stream peinture il avait marqué FDP yes. bon, les actionnaires ils m'ont appelé direct euh, mais tu vois j'ai fait j'ai toujours été là euh, pour ces projets derrière euh, si, si... c'est des mecs avec qui je m'entends bien tu ce serait pareil avec Amine tu vois. avec Amine, tu c'est du coup tu crées une relation un peu spéciale tu vois avec ce, avec ces gens là du coup forcément que je suis forcément ultra biaisé mais c'est parce que c'est de mon expérience où j'ai vécu des trucs. Ouais ouais, je vois. Avec toi, genre c'est pas tu vois si, si demain j'avais fait euh, euh, trois events comme ça avec Solari, mmh. bah tu vois j'aurais ouais, un, un, un rapport différent, ouais, tu vois. vois. Mais là c'est enfin Carmine c'était tout, tu vois. Non mais on, au final en plus c'est un autre truc, tu vois par exemple il y a un des producteurs télé de foot le plus connu, il s'appelle Jean-Luc Aribar, tu okay. vois. Il me semble en tout cas n'hésitez pas à me corriger dans le chat mais il me semble c'est lui souvent à la production, il entend son nom. Et, euh, et lui peut-être qu'il est fan d'une équipe de foot, mais en tout cas c'est vrai que quand tu regardes ses productions, tu le ressens pas. Ouais, tu le ressens pas. Mais du coup lui il a pas de réseaux sociaux forts, du coup je que les gens ne peuvent pas lui reprocher ça, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais moi vrai, je pense, honnêtement, euh, je, je mets à défi euh, les gens qui trouvent euh, un moment où on a, on a biaisé mmh. euh, sur en, en, là je te parle en production. Donc, en fait, en réalisation, en termes de graphique, tout ça, la cagorde, tu vois. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, je ne travaille pas mes cheveux comme ça, et mes graphistes qui travaillent les graphistes ne sont pas ultra tu vois. Donc, mon réalisateur n'est pas ultra mon ingénieur n'est pas ultra tu vois. Mais c'est bien que tu puisses prendre ce moment pour réaffirmer réexpliquer pourquoi, pour des personnes qui pourraient ne serait-ce même, sans être des haters, tu vois, mais peut-être inquiets ou se poser, ne serait-ce la question. Je comprends. Tac, il y a la réponse, tu vois. Mais après, tu vois, genre, les gens aussi, les débats qu'il y a sur Twitter, c'est marrant parce on les a pas du tout IRL, tu vois. Parce que quand je rencontre les ultras, euh, bon, d'accord, forcément, ça se passe trop bien. Mais les ultras solari j'en ai rencontré, euh, je avais juste vu, je parle à deux parce que je finis hyper tard. Ah ouais, fini hyper tard. Et euh, et j'avais rencontré des ultras Vita si ça se passe trop bien. Il y, y a pas les débats, tu vois. En event, on est parce qu'on est tous là pour ah le oui, donner un. peu. vous êtes en vrai. Il y, y a pas de truc raisonnable. Pas quoi. Effectivement. Jean-Jacques Selem pas Jean-Luc Haribard. Jean-Luc Haribard, un consultant. Jean-Jacques Selem okay. c'est lui le mec qui est pro. Okay. Merci le chat. Vous êtes des bons trop pour froid. ça. Sur ces quelques paroles, on arrive gentiment à la fin. Let's go. Merci beaucoup monsieur d'avoir accepté de venir. Franchement, Merci à toi. très content. Je trouve qu'on a plié un classique l'émission. Euh, je... Franchement, je oui. pense que les gens ont du contenu as donné à manger. J'espère que toi aussi ça te fait du bien, peut-être plaisir. ne serait ce que de participer et de pouvoir. Ouais, en vrai, vrai c'est bien. J'avais, j'avais peur, mais en vrai c'est bien parce que je le fais jamais et bon, je pense que je le ferai. Enfin, je pense c'est l'émission que je vais faire. Mais du coup, c'est peut-être on se verra dans trois ans, tu vois. Mais... Bon Alors, tu, me, tu me verras au Super Bowl et puis tu. tu me touches. <rire> tu me touches au cœur, tu sais. Je repasserai t'embêter à OTP un jour, euh, grave, euh, grave. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, j'espère également dans le chat que vous avez apprécié cette émission, ce moment, ces questions, ces réponses, comme d'habitude, Zaccor au libre, pff, je m'ennuierai jamais de le faire, franchement, c est, c est, je crois que t'es mon 110ème, mais je m'ennuierai jamais de le faire, c'est trop bien, chaque semaine, des mecs différents, semaine à SDM, semaine prom, sur le V12 et tout, franchement c'est top, Ça fait plaisir, merci encore une fois à toi, euh, mon gars Carnage, merci à tous les frérots qui ont suivi l'émission le, le, dans le stream, n'hésitez pas à follow la chaîne, c'est gratuit, si vous avez apprécié, sur Youtube, la rediff arrive à 21h, donc c'est à dire que si vous êtes arrivé là, déjà trop tard, ouais, machin elle arrive ce soir. Alors, 21h peut-être pas. Tu sais quoi Je vais essayer 20h avant PSG Real. Incroyable. On essaye On va essayer. Mais en tout cas, elle arrive très très vite et vous pouvez la regarder demain matin, vous avez compris. Ou alors, si vous êtes vraiment très pressé, le live va se couper dans quelques minutes et mes rediffusions du Twitch sont gratuites. Donc comme ça, vous êtes vraiment super bien. Zach en c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je vous dis bon revoir les amis. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao Salut